Napoléon, c'est aussi un peu les révolutionnaires français. Hein. On passe d'une société féodale à une société qui doit être modernisée. C'est aussi liberté, égalité. Ce qui m'a intéressée, euh, c'est surtout cette période. On passe d'une société féodale à une société qui doit être modernisée. Mais la modernisation prendra tout le XIXe siècle. Et la modernisation, c'est évidemment euh, euh, jeter le, le, la suprématie euh, de l'aristocratie, du clergé, etc. C'est aussi liberté, égalité. Tout ceci va égrener tout le long du XIXe siècle. Alors bon, Napoléon, c'est aussi un peu les révolutionnaires français. Hein. Donc, il y aura un petit peu des révolutionnaires français. En même temps, il est, il est présent assez rapidement. Donc, sur cette première slide, sur cette première image, je vous ai montré une, une faïence de, des frères Bosch. Des frères Bosch qui se sont, la famille Bosch s'est installée en 1766 sous l'autorité de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc, sous les Autrichiens, il s'est installé à cette fontaine, vous connaissez, ce n'est pas encore Ville-Roy-Bosch, c'est Bosch. Et là, cette faïence, cette assiette de faïence représente le général Bonaparte, donc à ses débuts, hein, certainement vers 1798. Mais la faïence, l'assiette a été réalisée en 1860. Ça veut dire qu'il y a une demande de l'intérêt y compris à Luxembourg. En fait, tout au long de ce 19 e siècle, vous avez un retour du goût de Napoléon. Hein. Et si vous voulez, ce personnage est un personnage de roman. Il le dit lui-même, hein, sur l'île d'Elbe, il dit bien, euh, sur, euh, à Sainte-Hélène, pardon, il dit bien, lorsqu'il euh, dicte ses mémoires, il dit bien... Euh, mon histoire est un roman, c'est vrai, il y a des histoires d'amour, il y a des lettres d'amour, il y a la guerre, il y a la paix, il y a le fait qu'il ait, euh, qu qu ait évolué très rapidement, hein, il a progressé très rapidement, il, est allé, euh, il était inconnu, puis d'un seul coup il est à la tête de toute l'Europe. Bref, son histoire, on s'en est accaparé et finalement, au fil de, des deux siècles, et au fil de nos sensibilités, on l'a interprété, on l'a aimé, on l'a détesté, on l'a archi détesté, on l'a aimé moyennement, etc. etc. Et aujourd'hui, bon, ben, on a d'autres centres d'intérêt. L'histoire de la femme, la femme qui le relègue au rôle d'enfant de, de, quand elle est mariée, et le fait aussi d'avoir rétabli l'esclavage, ben, tout ça on ne lui pardonne pas. Mais quand même, il est intéressant de connaître cette période. Voilà ce pourquoi je me propose de faire une petite présentation et j'espère que j'arriverai à vous apporter quelques informations, quelques clarifications. Alors d'abord, mon petit plan en espérant ne pas dépasser l'heure et demie, euh, je vous ferai, je ferai une petite introduction pour vous présenter la situation telle qu'elle était au moment où, où Napoléon apparaît, Bonaparte apparaît, puis après euh, son évolution en quatre temps, son épopée en quatre temps, sous le directoire, le, en tant que premier consul, le consulat, et en tant qu'empereur, et enfin la chute et l'exil. Et la deuxième partie, c'est l'impact de ces conquêtes sur, bon, bah, chez nous, à Luxembourg, d'après ce qui a déjà été étudié, les, les provinces de l'actuelle Belgique, puisque la Belgique n'existait pas à l'époque, et, euh, et puis aussi ailleurs, en Europe, et même par-delà l'Europe, en Amérique latine, etc. Et puis on va terminer, on va essayer de terminer sur, bon, bah, euh, de conclure un peu sur la construction de la mémoire. Comment cette mémoire s'est construite et bon, en fait, c'est déjà du vivant de Napoléon, vous vous, vous en doutez déjà. Hein puis après, il y a eu quelques réinterprétations, mais ce sera un rapide, une rapide, un rapide survol de cette troisième partie. Alors d'abord, l'Europe à la veille de la Révolution française, eh ben, c'est un monde féodal. Qui dit monde féodal, dit un monde où vous avez l'aristocratie, le clergé qui domine, à peu près 10% de la population, même pas, et puis le reste, 80, 90%, c'est le tiers-État. Et dans le tiers-État, vous avez les paysans, vous avez les ouvriers qui commencent parce que vous avez les premières manufactures, les premiers pris aux ouvriers, et vous avez la bourgeoisie, la bourgeoisie qui a développé les manufactures, qui parfois participe aussi à l'État et aussi participe à l'enrichissement de, de, de, de ces différents pays d'Europe. C'est l'exemple en France, mais c'est un peu partout pareil voilà. Et donc ce monde féodal où vous avez toujours l'autorité donnée au clergé et à l'aristocratie, eh bien, il est aussi divisé en empires, en royaume et en républiques. Oui, nous avons trois républiques. Alors la république des sept provinces unies, les sept provinces unies, ce sont les actuels Pays-Bas. À l'époque, ça s'appelait les provinces unies et c'était une république. Et puis vous avez évidemment la Sérénissime République de Venise qui perdra beaucoup avec Napoléon. Puis vous avez la Suisse, la République helvétique. Voilà. Après ça, vous avez les empires, l'empire d'Autriche-Hongrie, un peu désuet, un peu désuet, avec le Saint Empire romain germanique. J'y reviendrai. Et puis vous avez la Russie avec la grande Catherine, Catherine II, la famille des Romanov. Et puis parmi les royaumes, vous avez la Prusse, la Prusse qui est toute puissante, est la Prusse de, Prusse de Frédéric II, de Hohenzollern, qui vient en opposition avec les Habsbourg d'Autriche. Et la Prusse elle existe depuis le début du siècle, depuis 1701. En fait, est, elle est reconnue en tant que royaume à la suite de la guerre de succession d'Espagne en 1714. Mais la Prusse est de plus en plus puissante et diminue, et fait, et mène à la diminution du pouvoir de l'empereur d'Autriche. Puis vous avez la France, la France de Louis XV et puis Louis XVI qui a épousé la dernière fille de Marie-Thérèse d'Autriche. C'était dans le cas d'une alliance euh, contractée contracté en 1756, l'alliance entre la France et l'Autriche, une alliance incroyable. Tout, tout le temps, pendant des siècles, la France et l'Autriche étaient en opposition. Là, de ce coup, une alliance contre la Prusse, évidemment. Puis l'Angleterre, l'Angleterre qui a fait déjà sa révolution et qui a maintenant une monarchie parlementaire. Elle est exemplaire pour les philosophes du XVIIIe siècle. Puis vous avez l'Espagne, dominée par l'Église, le religieux. Puis vous avez les royaumes italiens de Naples, et de Parme. Voilà donc l'Europe à la veille de la Révolution française. C'est aussi le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, le siècle des philosophes. Après l'absolutisme de Louis XIV XVIIe siècle, qui a que décédé en 1715, on veut plus on veut plus de liberté, plus d'égalité, on ne veut plus le poids de l'Église. C'est fini, c'est fini. Et vous avez, parmi les philosophes, vous avez deux, deux philosophes qui voyagent, c'est Voltaire et Diderot. Voltaire est de, reçu par la grande, Catherine, euh, la grande Catherine de Russie. Et Diderot est reçu par Frédéric II de Prusse. Mais vous allez me dire, mais comment ils comprennent Mais oui, oui l'élite comprenait le français. En fait, le français, c'était la langue de la diplomatie au XVIIIe siècle. C'était la langue de l'élite. Et puis en même temps, on admirait aussi ce qu'avait fait Louis XIV. On copiait un peu ses œuvres, ses, ses constructions. Donc ce XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Et donc, Voltaire et Diderot sont allés expliquer comment il fallait réformer, moderniser l'administration, apporter plus d'égalité, moins d'Église. Mais nos souverains sont des despotes, c'est-à-dire que le pouvoir est concentré sur leur nombril, est concentré sur eux. Et donc, ils vont imposer des changements que les populations ne comprendront pas. On prendra l'exemple tout à l'heure de Luxembourg. Et puis euh, l'Angleterre est montrée comme exemple, notamment par Montesquieu qui dit l'Angleterre est le pays le plus libre qui soit au monde. Je n'en accepte qu'une, république. Je n'en accepte qu'une république. Et oui, l'Angleterre est l'exemple même à suivre. Elle mmh. sera un vrai problème. Et puis enfin. En ce 18e siècle, deuxième partie du 18 siècle, la révolution, la première révolution industrielle a commencé. On a inventé la machine à vapeur et l'Angleterre est en plein dans cette révolution industrielle. La Belgique va suivre. John Cockerill, il est d'origine anglaise, donc il va aussi s'installer à Verviers à la fin du 18 siècle. Voilà donc pour le siècle des Lumières et les despotes éclairés. Les despotes éclairés, ce sont les souverains éclairés parce qu'ils tentent de faire des réformes, pas forcément acceptées. Alors nous, le, le duché de Luxembourg, vous voyez le duché de Luxembourg, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, ouais. le duché de Luxembourg, il est grand, il est grand. Au XIVe siècle, il faisait 10 000 km², un peu plus de 10 000 km², on a compté maintenant. Un peu plus de 10 000 km² de superficie, il a subi un démembrement, il, fait... il est encore plus grand qu'aujourd'hui, dites donc. il fait plus de 9 000 km² de superficie. Et donc, le Luxembourg fait partie du Saint-Empire romain germanique, sous l'autorité de l'archiduc d'Autriche et empereur. Vous avez les provinces de l'actuelle Belgique ici. Évidemment, la Belgique se constituera qu'en 1830. Mais là, il y a déjà des velléités de rapprochement. Et donc, nous faisons partie voilà, de ce qu'est le Saint-Empire romain germanique. Alors, le Saint-Empire romain germanique tombe un peu en désuétude à la fin du XVIIIe siècle. Euh, D'abord, il existe depuis le 10e siècle, depuis 963. Puis, en 1648, après la guerre de 30 ans, les traités de Westphalie vont enlever des pouvoirs à l'empereur d'Autriche. Donc déjà là, il a, il a déjà beaucoup moins de pouvoir par rapport aux, aux différents territoires, aux différents princes qui compo composent le Saint-Empire. Et puis avec l'avènement du roi de Prusse, l'avènement de la Prusse et la, la progression de la Prusse, eh l'empereur d'Autriche a de moins en moins de pouvoir. Et en fait, le statut d'empereur est désuet à la fin du XVIIIe siècle. Et vous savez que Napoléon va l'évincer d'un coup, d'un coup de baguette magique, enfin pas tout à fait magique, il l'aura bien organisé, et, il va, et donc le Saint-Empire romain-germanique n'existera plus en 1806. À côté, vous avez donc les provinces de l'actuelle Belgique, et puis vous avez la Principauté de Liège, qui est encore religieuse, et puis vous avez le Duché de Luxembourg. À la tête donc, des, de, de, des Pays-Bas, Autrichien. Vous avez Marie-Thérèse d'Autriche, jusqu'en 1780, qui a essayé et qui a tenté des réformes et qui en a fait quelques-unes, pas trop appréciées parce que, si vous voulez, l'Église est amenée à payer des impôts, hein. et oui, il y a un peu des impôts égalitaires, mais l'Église domine, les paysans sont superstitieux, sont croyants, et l'Église, les prêtres font des prêches. Et donc, même si les réformes, parce que Marie-Thérèse d'Autriche était vraiment une despote éclairée, elle voulait vraiment plus d'égalité, etc. Mais l'Église n'acceptait pas son changement de statut. Et donc, du coup, les prêches étaient menées contre le, contre les, le, le, le souverain, évidemment, et donc provoquaient la révolte de la population. Et donc, après Marie-Thérèse d'Autriche, vous avez son fils aîné, Joseph II, une victoire d'ailleurs, parce que... Avoir un garçon, ça faisait un problème depuis quelques siècles. Et, euh, et bon, c'est surtout en tant qu'homme qu'on peut hériter du titre d'empereur. Donc Joseph II va essayer aussi des réformes. Il n'y arrivera pas. Il mourra en 1789, malheureux, parce que la population ne comprendra pas. On a même chassé les jésuites. Mais les jésuites, c'était ceux, ceux qu'on avait, qu avait installé à la fin du XVIe siècle. Au début du XVIIe siècle, ils, a, ils construisent le collège des jésuites. Ils dominent l'enseignement. Mais, mais c'est bien ce que l'on reproche aux jésuites, de dominer l'enseignement. Et donc, du coup, du coup plus de jésuites et désorganisation de l'enseignement. Ça, c'est un problème. Et puis, bon, Joseph II va accepter aussi d'autres religions, la religion protestante, etc. Et puis, après, Joseph II, ce sera son frère, Léopold II, qui est aussi, lui, un despote éclairé, qui va tenter les réformes, difficilement acceptées. Et après, le fils de Léopold II, celui qui rencontrera notre Napoléon, c'est François II. Alors lui, c'est le champion de la contre-réforme, révolution, pardon, de la contre-révolution. Il n'est pas du tout pour que les choses changent, bien au contraire. Et donc François II, c'est lui qui perdra évidemment le titre d'empereur de, du Saint-Empire et de redeviendra François Ier, archiduc d'Autriche. Voilà, donc, et François II est quand même épaulé par un grand ministre et un grand diplomate, c'est le prince de Metternich. Pour le Luxembourg, eh bien... Gilbert Rauch disait déjà, bah, la population n'est pas préparée. Je vous ai dit, bon, forte croyance religieuse, superstition, tout y est. En plus, vous avez une forte population paysanne, très isolée, et donc euh, on n'est pas au fait des mouvements qui se passent ailleurs chez le voisin. On n'entend pas. On n'est donc pas préparé à ce qui va tomber dessus. Absolument pas. Puis la population est un évidemment. Et donc, il y a aussi une faiblesse de la noblesse hein, la, la, très peu de nobles, donc très peu de, véhicule, de, de, de, de mouvements qui pourraient véhiculer euh, ce qui se passe ailleurs. Et la bourgeoisie est assez pauvre encore. Et tout commence avec la Révolution française, 1789. D'ailleurs, on dit maintenant que c'est une révolution bourgeoise. Même les femmes ont participé. Égalité, égalité, fraternité. Et dès 1789 on va établir la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspirée évidemment des textes anglo-saxons. Elle va être revue en 1791, évidemment, mais ceci est important, c'est un bloc, c'est très important. Et vous voyez, il y a eu des mouvements révolutionnaires avant 1789, des mouvements de révolte, des mouvements de révolte. Vous avez ça, la première révolution américaine, évidemment, 1783, puis après, depuis 1776, l'Europe bouge. Évidemment, sous l'effet de ces différentes réformes, on, on, on veut plus de liberté, on veut plus d'égalité, mais en Espagne, c'est étouffé, parce que le religieux est trop présent. Dans l'ancien duché de Luxembourg, on n'est un peu pas, pas vraiment concerné, il y a un peu de révolte. Et bon, la Russie, en Russie, vous avez déjà crié, enfin des paysans qui se révoltent, étouffés, évidemment. Les provinces unies aussi, les actuels Pays-Bas, se sont révoltés aussi, en 1780 puis 1787, étouffés. Genève, en Suisse, pareil, révolté aussi, ce sont les fameux patriotes, on les appellera les patriotes, ou les jacobins, pas comme en France. Les jacobins, ce sont des patriotes, ce sont des, des révolutionnaires, mais là, ils vont s'enfuir en France, quand il y a la révolution en France, 1789, ils vont venir en France. Et donc, et donc ces, toutes ces révoltes, aussi la Belgique, la Belgique, 1789, ils ont participé, il y a eu deux mouvements contradictoires, qui vont participer à la révolution française, ils vont même créer les États de, de, de Belgique libre. Ouais, mais ça ne va pas durer longtemps parce que les deux mouvements s'entendent pas. Donc, on va parler de révolution brabançonne. Et puis, les troubles révolutionnaires d'Irlande, et puis l'Angleterre aussi, les Gordon Riots. Voilà, mais toutes ces révolutions vont être évidemment étouffées. Et quand en France, la révolution arrive, beaucoup de ces patriotes vont venir en France participer à la Révolution française. Alors, vous avez aussi, dès le 5 mai 1789, la liberté de presse. Et oui, il n'y avait pas de liberté de presse avant. La liberté de presse. Donc, du coup, on décrit tous ces mouvements-là. On décrit la liberté, on décrit, on décrit tout ça. Et donc, et comme c'est en français, et que l'on comprend le français, du moins l'élite en tout cas, eh bien, le message passe, passe les frontières. Et on peut dire que c'est un message qui peut être favorable. Alors, que se passe-t-il en France Bon. Alors, bon. Nous avons quelques mouvements, externes et internes, mais bon, pour le moment, il n'y a pas encore les coalitions. Et c'est, euh, on est avec Louis XVI, Louis XVI tente, tente une esquive, tente de partir. Il est arrêté avec son épouse, ils sont arrêtés à Varennes, et, euh, et là, euh, et là donc, il est obligé de revenir, il est obligé d'accepter la nouvelle constitution. Mais entre-temps, Louis XVI et les royalistes, les royalistes, ont on essayé de convaincre L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse de s'allier au roi Louis XVI contre les révolutionnaires. Mais au début, au début, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, oh ben, ils trouvaient que c'était très bien, que la France ait quelques problèmes. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Non, non, non. Bon, après, quand ils ont vu que Louis XVI avait quelques soucis, qu'il était arrêté à Varennes et que et qu'il bon, ben, voilà, qu avait accepté la constituante, ils ont signé quand même un, un document, ok, le traité et euh, assez vague. Assez vague, mais les Français, enfin Louis XVI et les royalistes ont pris comme argent comptant. Et donc du coup, Louis XVI, Louis XVI et l'Assemblée législative, les révolutionnaires français, vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Surtout à l'Autriche. Chasser les Autrichiens des Pays-Bas, ça les intéresse. Alors, ils n'avaient pas la même, la même, le même objectif. Louis XVI se disait « Ah, l'armée prussienne est puissante !» Et puissante en nombre et en stratégie, elle va réussir à évincer les révolutionnaires français. Par contre, les révolutionnaires français, l'armée législative se dit ben « Nous, on va réussir, c'est sûr et certain, on va réussir à évincer le Prussien et l'Autriche. » Et puis, l'affrontement se fait à Valmy. Quand vous quittez Luxembourg, vous allez à Paris, vous avez Valmy, vous avez une grande étendue qui est encore bien dégagée, avec une statue de Dumouriez, celui « Le grand victorieux ». Eh bien, le 22 septembre 1792 a lieu cette confrontation. Et encore aujourd'hui, on se demande comment se fait-il que les révolutionnaires français ont gagné. Ben oui, ben oui. D'abord, un, c'est les sans culottes. Donc du coup, pas qu'ils soient nus, mais enfin bon, ils sont pas, ils ont pas tenu, de tenue d'armée. Ils sont, euh, ils sont un peu désorganisés. Ils sont en sous nombre par rapport à, à l'armée la, prussienne. Mais ils y vont avec une telle joie, visiblement, en chantant la Marseillaise, en chantant liberté, égalité, etc. Il y a eu un affrontement, 500 morts du côté des Français et la moitié du côté des Prussiens, et puis c'est tout. Et puis les Prussiens se repartent. Et on se demande encore aujourd'hui, les historiens se disent Ah, est-ce que c'était la longue marche pour arriver jusque-là Et la dysenterie que les Prussiens subissaient pour qu'ils partent aussi vite, ou alors frappés par l'engagement des Français et des révolutionnaires français, ils se sont dit « Ah, ils ont peut-être raison, mais il faut savoir que les Prussiens étaient assez favorables avec les idées euh, révolutionnaires, vraiment favorables d'ailleurs. » La preuve, Goethe, Goethe est passé par là. Il a vu la victoire des révolutionnaires français et il dit « De ce lieu et de ce jour date une ère nouvelle dans l'histoire du monde et vous pourrez dire « J'y étais ». Donc, il a conscience que quelque chose se passe. Alors, il va aussi se balader du côté de Luxembourg, il va admirer le paysage luxembourgeois, etc. etc. D'où le texte que nous avons sur, sur la stèle, ici, près du Boc. Puis, à côté, alors, il a aussi peint les arbres de liberté que plantaient les révolutionnaires lorsqu'ils passaient par là. Et vous avez aussi Chateaubriand, Chateaubriand qui accompagnait les royalistes et qui traversait Luxembourg, qui était accueilli à cette fontaine par la famille Les Frères Bosch, et qui aussi, lui, décrivait ces révolutionnaires qui sont faits d'hommes et de vieillards, d'enfants, donc des jeunes gens, euh, vu des, gentils, des vieux gentils hommes à mine sévère, à poils gris, habits déchirés, etc. C'est etc. dingue Bref, ce 22 septembre 1792 est considéré comme l'an 1 de la République. C'est une victoire énorme. Et bien sûr, on va rentrer dans l'épopée en quatre temps de Napoléon. Au départ, ce sera Buonaparte à Bonaparte, puis le premier consul, puis l'empereur, et puis la défaite et l'exil. Alors Buonaparte, bon, parce que, évidemment, et quand il est né en Corse, mais la Corse depuis un an seulement était française, elle était d'origine italienne. Et donc Buonaparte est le nom d'origine de, de, de Napoléon, qu'il va évidemment franciser en Bonaparte. Alors euh, il faut quand même que je vous dise que l'Angleterre devient la perfide Albion. Albion, bah, c'est euh, euh, le fils de Neptune, hein, euh, et, euh, mais la perfide, perfide, Albion, perfide, c'était euh, l'adjectif qu'avait employé Madame de Sévigné. On est au XVIIe siècle. parlait de l'Angleterre, la perfide Albion. Mais là, c'est une perfide Albion. Car l'Angleterre, on le dit peu, hein, mais l'Angleterre est l'ennemi la implacable des révolutionnaires et de Napoléon. Et alors, pourquoi au nom de l'équilibre européen Il faut évidemment pas que... C'est vrai que l'expérience a vu que lorsqu'un pays domine les autres pays, rien ne va plus. L'Angleterre veut absolument qu'il qu y ait une harmonie en Europe, que toute une harmonie. L'Angleterre, elle, elle domine la Méditerranée, le bonheur des océans. C'est une puissance maritime. Bon, face à l'Angleterre qui veut une harmonie européenne, il y a Napoléon qui veut la même harmonie, mais centrée sur la France. Donc ce n'est pas, pas la même, le même objectif, les mêmes objectifs. Et Jean Tulard, le grand spécialiste de Napoléon, a quand même dit « Le duel de l'Angleterre et de Napoléon, guerre implacable où les deux parties foulèrent puissent presque également au pied les droits de l'humanité et montrèrent une égale insouciance du droit des gens. » C'est vrai qu'on va aller crescendo. Alors, Napoléon, bonaparte, bonaparte, a réussi ses études et maintenant il, il, il, il hésite en fait, il hésite à redonner l'indépendance à la Corse ou participer à la Révolution française. Les deux points de mesure. Et, euh, et, puis, et puis, il y a les royalistes. Les royalistes, on est dans le sud de la France, on est à Toulon, les royalistes ont livré Toulon aux Anglais pour que les Anglais puissent par Toulon envahir la France. Ah Et là, Bonaparte est dans les environs. Et donc, on propose... On, lui, on le fait commandant d'artillerie et on le charge de chasser les royalistes. Ce qu'il fait avec brio, très rapidement. Et là, dans le lot des spectateurs, il y a le frère de Robespierre. Robespierre qui est le chantre de la Révolution française. Et là, il le prend sous son joug et il le promet, promu général de brigade. C'est rapide. La Révolution française de la France est menacée de l'intérieur par les royalistes. J'ai oublié de vous dire quand même que les royalistes étaient financés par l'Angleterre. Mais bon, oui. Et donc, la Révolution est aussi menacée de l'extérieur. Après la grande victoire de Valmy, on n'allait pas se calmer hein, de l'autre côté. Et donc, c'est l'Angleterre qui va financer, qui va financer la première coalition. Elle va financer la première coalition, alors, où, dans laquelle il y aura la Russie, la Hollande actuelle, le Royaume de Naples, le Royaume de Sardaigne, l'Espagne, qui n'est pas encore alliée, le Portugal et le Saint-Empire romain germanique. Hop, tous contre la France révolutionnaire, et évidemment. La France est en danger, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et là, il y a Robespierre qui disjoncte, rien ne va plus. Il établit la terreur. Et il se dit, tous ceux qui, de près et de loin, sont des, dans, euh, représentent un danger pour la France, ils sont arrêtés et guillotinés sur le champ. C'est la terreur, elle va durer quelques, un peu plus d'une année. Et on va retrouver, et on va retrouver euh, Danton, qui était aussi un rival de Robespierre, mais Danton va être guillotiné. Et dans les prisons, dans les géoles des révolutionnaires, il y a aussi un certain Alexandre de Beauharnais. Il vient d'être guillotiné. Pas loin, il y a son ex-épouse. En fait, ils s'étaient séparés. C'est Marie-Joseph-Rose de Beauharnais, celle qu'on appelle aujourd'hui Joséphine de Beauharnais. Donc Marie-Rose-Joseph, Joseph-Rose de Beauharnais, se trouve aussi dans la prison. Et elle attend son heure. Et là, heureusement, du côté... À l'extérieur, les révolutionnaires français remportent quelques victoires. La victoire de Fleurus, en 1794, qui consacre l'annexion des provinces de l'actuelle Belgique. Ça y est, ils sont encouragés. Et donc, du coup, ils, donc, du coup, ils vont stopper Robespierre dans sa terreur. Ils vont l'arrêter. C'est un tyran. Ils vont l'arrêter et ils vont le guillotiner en 1794. Et on va libérer toutes les géoles, toutes les prisons. Et enfin, Marie-Rose Joseph de, de, de, de Beauharnais est aussi libérée de justesse in extremis. Bonaparte est protégé par Robespierre. Évidemment, comme il est protégé par Robespierre, il se trouve dans les prisons aussi. On en a un peu peur. Mais il va être libéré, ne vous inquiétez pas. Il sera libéré. Il sera libéré. Et avec la fin de Robespierre, on rentre dans une nouvelle période qui est le directoire. Et là, on ne veut plus le pouvoir concentré sur un homme, comme ça a été le cas avec Robespierre. On a cinq directeurs. Avec un qui, qui sort du lot. On a cinq directeurs. Le directoire dure de 1795 à 1799. Et après plus de 3, 13, 14 mois de terreur, on se libère. On, on se libère, tout va bien. Et les femmes, donc on change de costume, on, veut, on, on change de vêtements. Avant, avant la Révolution, c'était la taille serrée, le vertu -gadin, très large, le cheveu très haut, un montage dans le cheveu aussi, on peut avoir un bateau, euh, des choses dans les cheveux. Ah oui, oui. On les a un peu laissés à la sauvage avec Jean-Jacques Rousseau, mais bon, quand même, la taille était très serrée, le vertu -gadin. Là, c'est fini. C'est à la mode, et à la grecque. Donc, du coup, la taille est haute, on a la robe de soie et on est toute nue dessous. Ah oh ben, on est complètement fou. Par contre, les hommes, on va imiter, la, le, le, on va prendre plutôt le, le, la redingote anglaise. Mais c'est dans la cravate qu'on est complètement fou. La cravate, plus elle est haute, plus on est important. Et la canne aussi. Plus elle est noueuse, mieux c'est. Et on va inventer un nouveau langage. Comme la révolution, on ne veut plus en entendre parler on va effacer tous les R dans tous nos langages. Et donc, les hommes, ce sont des incroyables, et les femmes, ce sont des merveilleuses. Et on et ne on parle pas sans le « air ». Vous imaginez un peu. Bref, c'est une période complètement disjonctée, mais je vous assure, c'est vrai, complètement disjonctée, mais en même temps, c'est une période très, très dure. Parce qu'on on est en guerre à l'extérieur, il y a toujours les royalistes à l'intérieur, a, on a des problèmes financiers, de gros problèmes financiers, et, euh, et bon, instabilité politique, même si on a cinq directeurs, il y en a toujours un autre qui sort du lot, qui est choisi chaque année. Bref, totale instabilité. Donc, rien ne va plus. Et en 1798, on va engager des jeunes conscrits, on va inventer la, la conscription, et on va engager des jeunes dans les pays annexés. C'est là où vous avez les, les fameuses révoltes dans le, en Flandre, euh, à Luxembourg, le Koppelkrich. Hein, contre les conscriptions. Mais on n'y est pas encore. Ça, c'est en 1798. Là, le directoire, les, les révolutionnaires français sont en train de, de faire le siège de la forteresse de Luxembourg. Ils sont fous. On est en 1795 et le siège va durer six mois. Alors, vous avez la bourgeoisie luxembourgeoise qui est à l'intérieur, enfin, la population luxembourgeoise qui est à l'intérieur, qui va soutenir les Autrichiens, évidemment. Hein. Mais ça va durer six mois, on va céder, affamé, affamé. Et là, on, là les révolutionnaires français, Carnot surtout, va dire « Mais là, c'est le Gibraltar du Nord, Luxembourg. C'est une véritable forteresse. Et chapeau bas au, euh, aux résistants, à la résistance des Autrichiens et de la population luxembourgeoise. » Voilà, mais en tous les cas, le 1er juin 1795, la forteresse cède, c'est la reddition de la forteresse. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le Luxembourg est annexé à la France pas encore dans les papiers, mais ça va venir. En même temps, vous avez le jeune Bonaparte, qui lui, est en train aussi, à nouveau, de réprimer une révolte de royaliste, de nouveau. Et il la réprime avec un tel brio, encore une fois, qu'on euh, l'appelle le général Vendémière. Parce que bon, bah, c'est le 13 Vendémière en 4, voilà, euh, voilà, le 13 Vendémier en 4, qu'il euh, va arrêter cette, résure, cette insurrection royaliste on l'appelle le général vendémière et et surtout il gagne en popularité. Alors, donc, les provinces de l'actuelle Belgique, avec la bataille de Fleuris gagnée et puis les, euh, et le duché de Luxembourg, d'alors avec cette victoire sur la forteresse de Luxembourg, eh bien, sont annexées et on est, on est divisé en départements. Ça, c'est ce les, révolution, les révolutionnaires français qui vont diviser en départements. On a gardé cette division, en tous les cas en Belgique. Hein, et le Luxembourg, le Luxembourg est le, le, le chef-lieu du département des forêts. L'ensemble des territoires est divisé en neuf départements. Et après, on va évincer toutes les anciennes, les, les, les, les, les institutions séculaires dépassées comme l'État, le conseil provincial, les corporations. Vous savez ce que c'est les corporations. Hein c'est ce qui tenait prisonnier les différents métiers. C'était horrible. Il fallait effectivement que, ce, que ça n'existe plus. Et tout ceci va être remplacé par une administration moderne. Et là, vous, avez la... vous connaissez certainement ce, ce joli dessin de 1795 où on voit la forteresse de Luxembourg hein, avec le boc. Et euh, on, regardez, en 1797, la population du duché de Luxembourg, plus grand qu'aujourd'hui, faisait 194 804 habitants. Avait 194 000 habitants. Là, pour la forteresse même de Luxembourg, il y en avait 8 Il y avait 8 habitants. Donc c'est un vaste territoire, le duché de Luxembourg, mais avec une population assez disparate. Alors, évidemment, évidemment, on va nous imposer. On va imposer à la population luxembourgeoise qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Euh, ben comme, comme les autres populations de, de l'actuelle Belgique, on ne comprend pas ce qui lui arrive, on, on change la manière de mesurer. On prend une manière que, qui va être utilisée au niveau planétaire, le maître. Aha mais là, on se dit, mais qu'est-ce que je ne comprends pas Et puis, on change. Ah ben bah oui, ça, c'est un problème. On ferme toutes les églises. Le prêtre, il n'a plus le droit de faire la messe. On ferme toutes les églises. Et puis, pour qu'on ne reconnaisse pas le dimanche dans la semaine, on fait des dizaines. Et on change les noms des, des, de la, des jours de la dizaine. Et oui, et puis, on change même les noms des mois. Avec... Et puis, alors, mais les luxembourgeois, ils s'amusent. Par exemple, le Messidor est transformé en Schnoridor et en Frécidor. <rire> Frécidor, manger... <rire> non, ils sont, ils sont, oui, c'est amusant. Et donc, il y a aussi, bon, bah, évidemment, il y a aussi la conscription, et là, il faut juste deux mots pour, sur la, la, la, la, la, la, la, le Kloppelkriech. Hein. En 1798, les, les, les jeunes paysans n'ont pas accepté, mais ils se sont, le Kloppelkriech, c'est la guerre des Gourdins, ben ils n'avaient pas d'armes les pauvres, ils se sont révoltés, mais c'est une sorte de feu follet comme ça, qui ben, il y a eu l'un ou l'autre mort, effectivement. Mais ce n'est pas forcément contre la présence française, c'est contre le fait de la conscription. Ils pas, on a besoin de bras forts pour, pour entretenir le terrain. Le terrain, voilà. Les champs. Alors, on, a, on fait notre expérience, notre première expérience électorale. Alors, évidemment... Euh, les, les Français sont à la tête de, euh, de, de, de, de, de, de dirige, sont à la tête de l'administration euh, luxembourgeoise. Avec, euh, on va avoir le bourgmestre, un bourgmestre qui sera lui euh, luxembourgeois, mais au-dessus, évidemment, ce sont des Français. Il bon, faut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des personnalités assez euh, à, à, à, à, à, à l'aise avec la langue française et aussi euh, et aussi euh, qui comprennent le rôle qu'elles vont devoir jouer. Donc. Bon, une administration française. Alors donc, première expérience de vote, ben, il faudra voter trois fois. J'ai vu que qu'on euh, proposait aux luxembourgeois de voter telle personne et les, les luxembourgeois ne voulaient pas voter telle personne, ils ont voté une autre personne. Deux fois, on leur a dit hey, « Non, ça ne va pas, il faut recommencer ». Alors bon, au bout de la troisième fois, ils ont voté la personne voulue. Mais bon, en tous les cas, ils disaient quand même, apparemment, pas de français, ni d'origine, ni d'opinion. Hein, quand même, hein ils ont appris très vite à s'imposer. Du côté de Buonaparte. Buonaparte, donc, commence à avoir une popularité assez forte, assez importante. Maintenant, la future Joséphine de Beauharnais, Marie-Joseph euh, Marie Rose, euh, elle, elle est de, du côté du plus, du plus important des, des directeurs. Euh, il s'agit de Barras. Barras est un peu un coureur de jupons, mais bon, on ne sait pas s'il si était l'amant de notre Joséphine. Mais en tous les cas, elle, elle est seule avec deux enfants adolescents qu'elle a eus de son premier mari, Alexandre de Beauharnais. Et donc, elle papillote aussi, parce qu'elle a besoin d'aide financière. Et donc, Barras, Barras va présenter euh, Napoléon à Joséphine. Ils ont six ans de différence. Elle, elle a là six ans de plus, lui six ans de moins qu'elle. Il se présente, et le coup de foudre Napoléon a le coup de foudre. Elle, moins. moins. Mais elle a besoin d'argent, elle a besoin de bras armés, donc du coup, quand il lui propose de l'épouser, elle dit oui Et ce mariage se fait très vite. Le 9 mars, il se marie. D'ailleurs, il vient avec retard. Le mariage, c'est un mariage civil, rapide. Et deux jours après, il reçoit son armée, son armée, l'armée d'Italie. On lui dit, tu auras une armée d'Italie, tu vas faire déviation, et puis surtout, tu as une, une armée de 43 000 hommes. Le 11 mars, il part et il trouve une armée plutôt dans un mauvais état, et pas 43 000 hommes, mais 30, 30 000 hommes. Bon, eh bien, il va quand même savoir parler à ses soldats, et voilà ce qu'il dit. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris, et c'est vrai. » Des riches provinces, de grandes villes seront en notre pouvoir. Et là, vous aurez la richesse, richesse honneur et gloire. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage Effectivement, il ne manque pas de courage. Et l'armée d'Italie va remporter victoire sur victoire. Castiglione, Arcole, Lodi, Rivoli. Napoléon, Bonaparte devient... Bonaparte, c'est plus Bonaparte. Bonaparte devient euh, très populaire. Et figurez-vous qu'il ne fait plus diversion. Au contraire, parce que l'armée du Nord qui devait attaquer, cerner Vienne et mettre à genoux l'empereur d'Autriche eh n'y ben, arrive pas. C'est lui qui marche sur Vienne. Et c'est l'empereur d'Autriche qui, qui met genoux à terre devant Napoléon. Et il va profiter au nom du directoire, le jeune général quand même, au nom du directoire, il va signer les traités de paix. Et il va, il va, il va refondre l'Italie. Et donc, il va créer les républiques cisalpines avec Milan pour capitale et ligurienne avec Gênes pour capitale. Et pour l'Italie, c'est pas mal, c'est la liberté. Ils étaient sous le joug de, de, de, de l'empereur d'Autriche, c'est pas mal. Et mieux encore, il va obtenir le traité de Campo Formio, le 18 octobre 1797, qui consacre définitivement l'annexion des provinces de l'actuelle Belgique et de Duché de Luxembourg, l'annexion à la France de ces territoires-là. Mais l'empereur d'Autriche qui avait accepté de céder le duché de Luxembourg et les provinces de l'actuelle Belgique voulait quand même une contrepartie. Et là, évidemment, vous qui êtes peut-être Italiens, hein, c'est la... Venise, Venise qui perd, qui perd son indépendance et qui va être donnée, qui va être donnée à l'empereur d'Autriche. Évidemment, Venise, les Vénitiens ne sont pas contents du tout. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais on a fini la guerre avec l'Autrichien, c'est bon. Napoléon a renforcé sa popularité, c'est bon, mais la guerre continue contre la Grande-Bretagne. Et là, vous avez le directoire qui dit à notre général, « Oh, allez envahir la Grande-Bretagne. » Le général se dit, « Envahir la Grande-Bretagne, ça va être un peu compliqué. » Trouvons une autre solution. Et l'autre solution, c'est l'Égypte. Eh oui, eh oui, l'expédition en Égypte. Eh D'abord, c'est secret. On ne dit rien aux soldats avant d'arriver en Égypte. Donc, c'est une expédition scientifique. Et expédition scientifique, en même temps, c'est un rêve. Napoléon adore ça, mais c'est de manière générale. On a le, le goût le goût de l'Orient qui s'est installé. On aime ça. Et donc, il y a la curiosité qui est derrière tout ça. Et Napoléon, le rêve d'Égypte, oui, c'est tout à fait ancré en lui. Donc, il se dit, ouais, pourquoi pas, allons en Égypte, délivrez la Grèce qui est sous le joug ottoman. Et donc, partons... Partons aussi couper, alors sur la voie, sur la route, pour aller en Égypte, il faut évidemment, l'objectif est de couper la route des Indes pour l'Angleterre, empêcher l'Angleterre d'aller à ses sources, couper la route des Indes, évidemment, ça, ça s'accaparait de l'Égypte. Et peut-être comme ça, il arrivera à affaiblir l'Angleterre. Donc dans l'expédition scientifique, il y a quand même un certain Henri-Joseph Redouté, qui lui est originaire de Saint-Hubert, qui à l'époque, aujourd'hui c'est belge, mais à l'époque, c'était le luxembourgeois. Donc, youhou, on a un luxembourgeois dans le lot qui fait partie de la commission des sciences et des arts. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, Bonaparte, Napoléon, Bonaparte, part, donc s'empare part de Malte, au passage, qui, faisait, qui était une forteresse des hospitaliers. Puis il arrive en Ale Alexandrie, Alexandrie s'empare d'Alexandrie, il arrive au delta du Nil, et puis, non loin des pyramides, hop, il remporte une superbe victoire sur les Mamelouks. Mais il n'y a pas que des victoires. Après, il y a le Caire qui va se révolter. Bah, il va imposer, évidemment, une administration à la française. Il, le, le, le, le Caire se révolte. Vous avez le, la peste aussi. Puis, échec à Saint-Jean-d'Acre. Et puis, et puis, et puis c'est là où il va rencontrer l'amiral le le, le, anglais Horatio Nelson, et Horacio Nelson va évidemment évincer la flotte française à alboukir. Ah, C'est un échec terrible pour, pour les Français. Mais Napoléon, qui, est, qui est un communicant, va maquiller quelques, ces, ces quelques échecs. Et la bataille gagnée au, non loin des pyramides va devenir la bataille des pyramides. Et puis après, bon, il, il est en train de se demander, là ça fait un bout de temps que je suis parti, que se passe-t-il en France Et là... Il va demander, il va obtenir les journaux, des journaux français, euh, de la part d'un amiral, l'amiral Smith, en échange de prisonniers. Et là, il apprend que rien ne va plus en France. Et oui, les, français, les révolutionnaires français ont perdu des batailles, ils ont perdu l'Italie, oh mon Dieu Et là, il se dit, on a besoin de moi, on a besoin de moi. Et donc, il organise son retour. Il laisse l'armée française au général Clébert, qui va terminer la bataille avec l'Égypte, euh, en Égypte, et il part, il passe par Saint-Raphaël, et là il se rend compte que, ça, que son, sa popularité est toujours intacte. Oui, il est attendu, on l'aime, oh là Puis il apprend surtout qu'un qu des directeurs, le certain Abbé Sieyès, cherche un sabre. Oui, l'instabilité est telle qu'on pense que, la, la, ça y est, l'œuvre de la Révolution française est établie, c'est fini. Donc maintenant, il nous faut un sabre. Quelqu'un, un militaire qui sera capable d'imposer un gouvernement, peut-être pour très longtemps, pourquoi pas Pas une république, mais un gouvernement durable. C'est pour ça qu'il cherche un sabre. Le sabre, c'est Napoléon, c'est Bonaparte. Et donc, Bonaparte, il a un frère qui s'appelle Lucien. Et Lucien a entretenu la popularité de Napoléon. Ah bah oui les grandes victoires en Égypte. Et surtout, il est au moment où Bonaparte arrive, Lucien Bonaparte est président de l'Assemblée législative du Conseil des 500, qui est une des grandes institutions du, du Directoire. Et bien voilà. Et il se fit l'abbé qui va évidemment aider aussi Napoléon, et hop là, le coup d'État, le coup d'État du 18 Brumaire en 8, est mis en place, est établi c'est-à-dire les 9 et 10 novembre 1799, Napoléon réussit à évincer le directoire et il va établir le consulat. Alors bon, il a été un peu maladroit quand même, hein, mais il va être sauvé par son frère Lucien. Mais là, bon, on n'a pas le temps pour rentrer dans les discussions. Et comme on cherchait un sabre, donc quelqu'un qui réussisse à imposer une gouvernance, eh bien, on va adapter la Constitution. C'est la BCS qui va adapter la Constitution. La Constitution de l'an 8 n'est plus une, tellement une Constitution libérale. Elle ne va, va plus garantir les droits de l'homme, ni la liberté, ni l'égalité. Non, non, non, non. non, Et puis, elle va même donner pas mal de pouvoir au premier consul qu'est Bonaparte. Voilà, Il va nommer, pouvoir nommer les ministres, les généraux, les fonctionnaires, les magistrats, les membres du Conseil d'État, etc., etc. Il a tous les pouvoirs. Et Napoléon est quand même conscient de ce qu'il a à faire. Il doit absolument restaurer quand même le, le, le, la situation qui est déplorable. Et voyez ce qu'il va réussir à faire en quelques temps. Réforme des institutions de 1799 à 1807. Ce sont les fameuses masses de granit qu qu'il va dire. Voilà. En quelques semaines, Bonaparte remet l'État sur pied, engage l'économie dans la voie de la prospérité. Ce miracle s'accomplit en s'entourant d'hommes, Talentueux. Chaptal, Cambacérès, Portalis, etc. Et donc, ces réformes sont dans la fiscalité, l'administration des finances, les contributions directes. Comme ça, il y a de l'argent régulièrement qui tombe. Tout ça, il va le mettre en place. La Banque de France, tout ça va lui survivre après. Le franc germinal, en 1803. Eh bien oui, le franc germinal. Et le franc belge, vous, vous pensez, il vient d'où En 1830, quand la Belgique se constitue en royaume, il va prendre le fameux franc. Les Suisses, le franc suisse. La source est le franc germinal. Donc ce franc germinal va durer encore au-delà de Napoléon. Les re en religion, ah, il rétablit la situation et là, regain de popularité, le concarda, l'entente avec le pape. Ouf Là, la population l'adore. En justice, ré ré réforme en justice. Dans l'enseignement, il va créer aussi les lycées, le baccalauréat, réforme dans la police. Réforme dans l'administration de l'État, le préfet, le sous-préfet, le Sénat, le Conseil d'État, les archives nationales, le Corps des comptes, etc., etc. Il va même aussi créer la Légion d'honneur, c'est-à-dire qu'on euh, va, on va pouvoir décorer un, un militaire, un simple soldat qui est venu de nulle part et qui d'un seul coup montre une telle bravoure, il va pouvoir le mettre en lumière. Ça c'est magnifique, il en distribuera quelques-unes, mais quand même, nous en aurons 32 à Luxembourg. Quand même, et ça aussi va évidemment encourager la passion, l'amour que, que les soldats ont pour lui. Et puis le livret ouvrier. Bon, le livret ouvrier, c'est un peu surveiller l'ouvrier. Mais en fait aussi, c'était parce qu'il y avait concurrence entre les entreprises. Et donc on suivait l'ouvrier et, et les différents engagements qu'il avait dans les entreprises pour éviter qu'il ne soit volé par une entreprise co concurrente. Bon, il y a ça et il y a autre chose. Mais ce n'est pas tellement favorable à l'ouvrier. Puis le code civil. Le code Napoléon, qui va régir évidemment le quotidien des familles, etc. Ça, évidemment, il y avait des codes civils qui existaient déjà, mais jamais aussi aboutis que celui-ci. Cela dit, ce n'est pas que Napoléon qu'il a écrit. Il a permis de le finir, mais il a été commencé sous le directoire, et peut-être même avant. Il va aussi s'inspirer, évidemment, parce que Napoléon est quelqu'un qui adorait lire, donc il a une culture phénoménale avec une mémoire comme ça. Donc, tout ceci est largement inspiré de, de l'État romain, etc. On le voit bien, consul, sénat, tout ça, c'est romain. Mais n'empêche qu'il a su l'adapter à, à une société comme, comme elle était, telle qu'elle était à l'époque. Et donc, il va aussi établir une nouvelle noblesse, évidemment, quand il établira l'Empire. Après le code civil, il établira aussi le code pénal, puis le code du commerce, tout ça, c'est lui. Et nous, nous en avons aussi hérité. Alors, petit mot sur le code civil, j'en avais déjà parlé, hein. Code civil, bon, bah, la femme, euh, éternel, éternel enfant. Éternel enfant, oui, bah, oui, une, euh, elle est sous l'autorité du père, puis après sous l'autorité du mari. D'ailleurs, le patriarcat est très fortement établi avec le Code civil de Napoléon. Hein, il a toute autorité, même violente, hein, sur, euh, sur les enfants. Et la femme, elle n'a pas, si, euh, si elle hérite d'une fortune de ses parents, eh bien, ce n'est pas elle qui gère la fortune. Non, non, non, c'est le mari. Etc. Et et Pour l'esclavagisme, ben bah, oui, bah, en 18, 1794, les, euh, les révolutionnaires avaient aboli l'esclavagisme. Lui, il l'a mis en place en 1802. Et oui, bon, la Martinique était anglaise. Eux, ils n'ont pas aboli l'esclavage. Et elle, elle, a été, elle va être restituée, elle va être restituée euh, à Napoléon par la suite. Mais euh, la Guadeloupe, elle a profité. Et puis, ça dommage aujourd'hui Haïti, pareil. Vous verrez que cette, la situation est particulièrement compliquée. Et puis... L'apothéose de ce premier consul. En 1800, Bonaparte est victorieux à Marengo et il va provoquer la paix d'Amiens. Une paix tellement attendue, ça fait dix ans qu'on est en guerre. On ne demande qu'une seule chose, c'est la paix. Paix avec l'Angleterre. Bon, c'est un leurre. Eux, ils le savent. Napoléon et, et l'Angleterre savent très bien qu'on euh, n'a pas vu euh, les problèmes à fond. C'est une paix superficielle, mais la population se laisse leurrer et le regain de popularité. Alors, quel est cet échange à l'occasion de cette paix d'Amiens La Grande-Bretagne va donc donner, va rendre les colonies à la France et à ses alliés. Les alliés, dorénavant, c'est l'Espagne, la Hollande, évidemment. Donc, elle va rendre les colonies. Elle doit aussi rendre, restituer Malte, qu'elle avait repris à Napoléon. Elle doit le restituer. Et aux hospitaliers en plus. Alors qu'en contrepartie, Napoléon doit libérer l'Égypte, ce qu'il fera en 1801, et les États romains, donc ceux du pape, et, euh, et puis libérer aussi euh, Naples. Il le fera. Mais on n'a pas parlé de la question du port d'Anvers la Belgique, l'annexion des Pays-Bas, enfin les provinces des Pays-Bas autrichiens, et puis la rive Gaudurin, donc aussi Luxembourg, etc. Tout ceci n'a pas été tellement, a pas été discuté, et ça va être un problème. Bref, en 1801, c'est en 1801 que Napoléon établit le concordat, donc l'entente avec le pape. Et là, tout va bien. Non, presque, presque, presque. Ben oui, il a, je vous parlerai que de, de deux attentats, mais il, y a, il va éviter plusieurs attentats. Puis aussi, quand il est en guerre, il va, éviter, il va, il va frôler la mort à plusieurs reprises, au point que peut-être ça va monter à sa tête. Hein. Mais là, celui-là, l'attentat celui, de, de la rue Saint-Nicaise est assez particulier. C'est carrément la première fois qu'une bombe éclate. Il va, se rendre, il va se rendre en calèche, à l'opéra, rejoindre Joséphine, aller passer une magnifique soirée quand, d'un seul coup, explose une bombe. Heureusement, il n'est pas touché, mais c'était lui qui était concerné. Et ça le met en colère. Et donc, du coup, quantité d'arrestations. On arrête tous les opposants. On en profite. On arrête tout le monde. Pourtant, on a essayé quand même de faire revenir les, les royalistes, etc. On essaye encore d'être calmé. Mais on, on arrête tous les opposants. Et puis, et puis, et puis cette, paix, cette, cette paix rétablie, la paix d'Amiens, le concordat, l'attentat, là, tout ça, Napoléon, il se dit... Enfin, il s'appelle encore Bonaparte, il se dit, il faut absolument que la population montre qu'ils sont favorables à mon, à mon, mon statut de, con, de, de, de consul, de premier consul, peut-être même à vie, et peut-être qu'alors, qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'attentats. Et donc c'est là où on établit le fameux plébiscite. On parle de plébiscite aujourd'hui quand on a voté positivement, mais c'est un référendum. Mais le plébiscite à l'époque et ce plébiscite, et à ce plébiscite on demande à la population, y compris aux luxembourgeois, aux, aux, aux belges, on leur demande, alors, est-ce que vous seriez d'accord pour un consulat à vie, et héréditaire Et donc on organise, on organise le, le plébiscite. Bon, c'est quand même un ouvrage, un livre, hein qui est ouvert avec oui, non et le nom des personnes. Donc on s'étonne qu'avec le nombre de plébiscites qu'il y a eu, euh, il y a très peu de participants, mais et puis surtout, euh, 90% euh, des participants vont dire oui Donc, Napoléon est plébiscité, même chez nous, à Luxembourg. Il est plébiscité. Bon, cela dit, on dit que les registres, une fois qu'on les a remplis, et qu'on a comptabilisés, on les met au feu. Bref on parlait de la paix d'Amiens, entre-temps, la paix d'Amiens pose des problèmes. Elle a duré quelques mois, enfin un peu plus d'un an. Elle a duré un peu plus d'un an et c'est la Grande-Bretagne qui déclare la guerre à la France. Et oui ben oui, parce qu'elle parce que, parce que, parce que ne supporte pas, parce que Napoléon a reçu la Louisiane de l'Espagne. L'Espagne lui a donné la Louisiane. Et comme il a rétabli l'esclavagisme, il va aussi, et puis il a, réussi, il a reçu aussi la Martinique, il, va de nouveau, il est en passe de constituer un empire colonial, aussi important que l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle n'aime pas ça du tout. Et puis l'Angleterre ne veut pas rendre Malte. Ça grince, ça grince. Et finalement, finalement elle va déclarer la guerre à la France. Et là, Napoléon a décidé, ça y est, je vais envahir la Grande-Bretagne. Et il place, une, il place une armée, il va se constituer une armée, qu'on appelle d'ailleurs l'armée des côtes de l'océan, à Boulogne-sur-Mer, en face de la, la, la perfide Albion. Entre, il y a la, la Manche qu'il faut traverser. Il y a quand même les galions anglais qui sont sur la Manche, empêchant les Français d'avancer. Bref, on s'établit. En 1803, on met en place une armée et Napoléon en profite pour faire le tour des, euh, des territoires annexés pour voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, il va aller en Belgique. Il va aller à Anvers. Anvers, Anvers était complètement bloqué. Là, vous savez, vous avez son, son estuaire, l'Escaut. Le, L'Escaut qui avait été bloqué par, depuis le XVIe siècle par les, le, les Provinces-Unies, actuels Pays-Bas. Bon, maintenant que les Provinces-Unies sont, euh, sont alliées à la France, l'Escaut est libéré. Mais Anvers est un, un pauvre port. En, Napoléon va en faire un port maritime militaire. Et oui, c'est la renaissance du port d'Anvers. Il va y avoir deux bassins de, de construits, etc., etc. Il viendra cinq fois à Anvers, en bateau, avec Joséphine de Beauharnais. Ouais. Il ira aussi à Liège, on en parlera plus tard, et aussi à Luxembourg sans Joséphine, et juste 24 heures, une fois. Oui, on l'attendait, hein on avait tout prévu, tout. La visite, euh, des fleurs, des cotillons, tout. Tout y était, même les dessins qui viendront par la suite. Il va, il va donc euh, aller dans la préfecture, qui est l'actuel palais, euh, palais Grand-Ducal, hein c'était la préfecture à l'époque. Il va faire le tour de la forteresse, on lui montrera, il va aussi risquer sa vie, cheval et, et en tous les cas, il se montrera intrépide et on lui dira, mais il faut restaurer la forteresse, on a souffert des bombardements et tout, et tout, et tout, bref. Il, il connaît par cœur l'histoire de Luxembourg, euh, Hermesin, Jean l'Aveugle, tout ça, il sait par cœur, oui, oui, il a travaillé la nuit. Et, euh, et donc voilà, bon, il écoute, il écoute, mais rien ne se fera pour Luxembourg. Ben oui, non, on n'est plus, on est annexé. C'est Anvers qui l'intéresse, c'est Anvers, le pistolet braqué face à l'Angleterre. Et que se passe-t-il entre-temps Il est un peu partout, hein. il se passe encore un complot, un nouveau complot. Un complot à nouveau financé par les Britanniques en euh, 1804. Et là, et là, il apprend avant même d'avoir risqué sa vie, et là, il ne supporte pas l'idée. Mais là, il en a marre. Les royalistes, l'Angleterre, là, il leur profite vraiment pour évincer le dernier des royalistes. Et le duc d'Anguin fait partie du lot. Le duc d'Anguin n'a rien fait. Il est exilé, il est en Allemagne. Il n'a rien fait. Il est condamné sans preuve. On lui a soufflé à l'oreille qu'il a peut-être fait quelque chose et puis Napoléon a dit oh, « on va en profiter, ce sera un exemple, comme ça il n'y aura plus d'attentats, il n'y aura plus de complots organisés, fini !» Et donc il va, il va être guillotiné comme ça une nuit, pouf, sans preuve, sans procès, rien. Même Joséphine de Beauharnais va lui dire « non, on, va, on essaye d'avoir déjà les royalistes qui nous soutiennent, qui reviennent, etc. Il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le condamner, rien n'y fait. » il le condamne pour l'exemple. Et effectivement, après, il n'y a plus de procès, il n'y a, a plus de complot, il n'y a plus d'attentat. Les choses se calment. Et donc, du coup, il se dit, ah bah, en même temps, c'est carrément Fouché qui le lui souhaite, qui le lui susurre à l'oreille. Le meilleur moyen de décourager de nouveaux complots contre sa personne est de transformer le consulat à vie en empire héréditaire. Ah, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et donc, du coup, pourquoi pas Créer l'Empire. À ce moment-là, comme il a été publicité, le peuple a dit oui, et un empereur, il ne reste que plus sa vie, on ne va pas non plus attenter à sa vie. Et donc voilà, le 2 décembre 1804, il est consacré, il est empereur. L'Empire est proclamé le 18 mai 1804, il ressuscite des institutions dignes, il ressuscite des institutions dignes de l'Ancien Régime, les titres princiers, etc. La noblesse est rétablie, noblesse d'Empire est rétablie en 1808. C'est peut-être là qu'il commence un peu à Enfin bref, revenons à Boulogne-sur-mer, face à la perfide Albion. Boulogne-sur-mer, il constitue son armée, les côtes de l'océan, et puis 2000 navires. Il sait maintenant qu'Anvers euh, euh, va être de son côté, pas de problème, Et puis, mais bon, il a du mal à traverser la Manche. Il va falloir un peu dévier les Anglais surtout l'amiral Nelson, qui est dangereux, il faudra un petit peu l'éloigner du côté des Antilles, pourquoi pas. Donc on fait déviation, on fait déviation du côté des Antilles. Pendant ce temps, pendant ce temps la première médaille, la première, la première Légion d'honneur est attribuée, quand même, il pense à tout, la première Légion est attribuée à Boulogne-sur-Mer, le 16 août 1804. Et de l'autre côté du, côté, du côté de... Du côté de Trafalgar, le 21 octobre 1805, une bataille énorme. Oui, on a de très beaux tableaux, hein, qui, est, qui est engagé. Et évidemment, l'Amiral Nelson met à bas la flotte française. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Napoléon a demandé le soutien de son allié espagnol. Donc, on a une flotte franco-espagnole importante, quand même. Mais les Anglais sont plus forts. Les Anglais sont plus forts, et c'est l'échec le 21 octobre 1805. Et l'Amiral Nelson trouve la mort. Et les Anglais disent Oh, le sauveur de l'Angleterre » Est-ce qu'il a vraiment sauvé l'Angleterre En fait, le 21 octobre, Napoléon était déjà loin, il n'était même plus à Bologne. Il avait rebaptisé son armée, car nous avions une troisième coalition, financée par l'Angleterre, évidemment. Une troisième coalition avec l'empereur d'Autriche, et, euh, voilà, et puis euh, financée par l'Angleterre. Donc, cette troisième... Et donc, euh, du coup, l'armée la, des côtes de, euh, de l'Ouest va être, va, être euh, va être baptisée la Grande Armée. C'est là l'origine de la Grande Armée. Et donc, le 20 octobre, la veille de Trafalgar, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. La veille de Trafalgar, il remporte une grande victoire à Ulm des grandes victoires à Ulm. le 28 novembre seulement il, a, il entend parler de Trafalgar pas tout, tout à fait dans les détails et le 2 décembre 1805 il remporte la grande victoire d'Austerlitz, la bataille des trois empereurs les trois empereurs c'est l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et Napoléon évidemment. On parle de, du soleil d'Austerlitz oui parce que en fait l'armée la, la grande armée était cachée par une brume. Donc on ne les a pas vus arriver, puis d'un seul coup la brume s'est ouverte, le soleil est avaru, et là Napoléon a pu, euh, a pu tomber euh, directement sur, euh, sur les, les armées autrichiennes et, et, euh, et russes. Et voilà ce que dit Napoléon sur cette grande victoire, en parlant à ses soldats, parce qu'il communique, vous verrez comment plus tard. Alors, il, va, il dit « Soldats, je suis content de vous, je vous ramènerai en France, là vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous recevra avec joie et, vous, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave. » Mais bon, ils y croyaient. Évidemment, il va en profiter, Ah c'est oui, une victoire, Austerlitz, une grande victoire contre l'empereur d'Autriche. Et donc, du coup, il va en profiter pour... Et, et rayé de la, de la page historique, le Saint-Empire romain germanique, qui était déjà un petit peu en désuétude. Et donc, François Ier va, donc François II, il devient, François II, empereur, redevient François Ier archiduc d'Autriche. Il va renoncer à l'Italie, il va rendre la Vénétie, la Dalmatie à Napoléon, et puis il va aussi, il va aussi redonner la Bavière, le Wurtemberg et le Bade. Et, euh, et puis, euh, Napoléon va constituer la Confédération du Rhin. Donc, c'est un peu là aussi où euh, les, les Allemands vont apprendre à vivre ensemble. Euh, la voilà, Confédération du Rhin, en 1807, vont, vont se rajouter le royaume de Westphalie et le grand-duché de Varsovie. Mais ça, on verra. Bon, Cette Confédération du Rhin est sous le protectorat de l'empereur. Et donc, c'est pour ça qu'il va mettre à peu près 200 000 hommes dans la Confédération. La présence des, des soldats, c'est un peu fort. Et en même temps, il y a la conscription, c'est-à-dire que chaque État va devoir donner un contingent de militaires. Donc il doit en avoir au moins 63 000. Voilà donc pour la création de la Confédération du Rhin sous la protection de, euh, française. Et on rentre dans la quatrième coalition. Quatrième coalition, toujours le Royaume-Uni derrière, hein, la Grande-Bretagne derrière toujours, la Prusse, la Russie, la le Royaume de Suède, et ça c'est la campagne de Prusse. Une nouvelle victoire est gagnée, de nouveau, en 1806, c'est la victoire d'Iéna contre les Prusses et Daustert. Alors là, Iéna, en fait, les Prussiens étaient assez favorables hein, au départ. Hein. On l'a vu avec Goethe, et puis on le voit aussi avec Friedrich Hegel, qui, qui voit passer l'empereur dans Berlin, qui dit euh, « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. » On est encore favorable, mais Iéna va blesser les Prussiens. Il va les blesser et la présence française va aussi attiser l'esprit nationaliste. Napoléon prépare le blocus continental. Et ben oui, c'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour, pour que l'Angleterre arrête de, de coaliser les, les, les puissances européennes contre lui. Et il y en reste encore une étape, l'étape de la paix avec le tsar de Russie, Alexandre. Et c'est la fameuse victoire de Friedland. Entre-temps, il y a une histoire d'amour. Il rencontre dans l'ex-Varsovie, so, euh, euh, à Varsovie, qui ne qui fait plus partie de la Pologne. La Pologne n'existe plus depuis 1795, divisée entre la Prusse et la Russie. Donc, euh, mais il rencontre là, à Varsovie, il rencontre Marie Walewska. C'est une belle histoire d'amour. Et elle lui donne un fils. Et là, il se dit, ah, oh, donc je peux avoir des enfants. Joséphine n'a pas réussi à avoir des enfants avec lui, et surtout un garçon. Donc là, ça pose problème. Mais c'est une vraie histoire d'amour. Peut-être est-ce elle qui va lui susurrer à l'oreille qu'il faut créer le grand-duché de Varsovie Et oui, depuis 1795, comme je vous le disais, il n'y avait plus de Pologne. C'est fini. Mais les Polonais, beaucoup de Polonais sont dans l'armée napoléonienne. Et ce sont parmi les plus fidèles de Napoléon, parce que Napoléon lui aurait pro, leur aurait promis de reconstituer la Pologne. Donc voilà, le grand-duché de Varsovie. Mais d'abord, on va signer quand même un traité avec Alexandre, le tsar Alexandre, euh, sur le traité de Tilsit, en plein milieu euh, de, euh, de, de, de, de, de, du Niémen, de la rivière Niémen, Niémen, pardon, Et, euh, et donc euh, le tsar accepte, accepte le futur blocus, que va mettre en place Napoléon contre l'Angleterre, le blocus continental économique contre l'Angleterre, le tsar l'accepte. Et il accepte aussi, il accepte aussi euh, euh, de céder une partie des territoires que formeront la grande, la, le grand-duché de Varsovie. Mais en contrepartie, Napoléon doit soutenir le tsar dans ses, dans ses conquêtes, dans ses, dans ses oppositions avec, euh, contre les Ottomans, hein, euh, donc contre Constantinople et contre euh, la Suède. Bon, Napoléon n'aidera jamais d'ailleurs Alexandre. Mais Napoléon a adoré cette rencontre. Il a adoré Alexandre. En fait comme si c'était juré fidélité tous les deux. Enfin, pour Napoléon, c'était le cas, parce qu'il écrit à Joséphine, il lui écrit, si Alexandre avait été une fille, je serais tombé amoureux de lui, d'elle. En tous les cas, il y croit très fort. Peine lui prendre un. En tous les cas, le grand-duché de Varsovie est créé et il fait partie de la Confédération germanique. Et le blocus, blocus continental, interdiction d'acheter et de vendre à l'Angleterre. Ben, L'Angleterre réagit. Hein, et elle ne veut pas, elle aussi, elle ne fera rien, et elle demandera aussi aux pays d'Amérique euh, de ne pas commercer. En tous les cas, elle va faire en sorte que les pays d'Amérique ne commercent pas avec la France. Ah, C'est un bras de fer, un hein, vrai bras de fer. L'idée est d'étouffer économiquement l'Angleterre. Mais pour que le blocus soit efficace, il faut que tout le monde soit d'accord. On a eu les différentes batailles, on a eu le traité de Tilsit, on a Ulm, on a, euh, on a euh, Aust Austerlitz, on a toutes ces batailles qui ont permis de faire en sorte que, Napoléon et tous ses alliés. Mais. Et on n'est pas vraiment.. C'est difficile. C'est difficile. Bon déjà, ça commence par euh, le Portugal. Le Portugal qui est allié de l'Angleterre depuis des siècles. Ben, le Portugal a du mal à couper court. Et donc du coup, on a la contrebande. Et là, euh, ça sera un problème. Le pape Le pape, il dit, mais ben non, moi je ne rentre pas dans l'affaire. Et donc Napoléon lui dit « Votre sainteté est souveraine de Rome, mais j'en suis empereur, tous mes ennemis doivent être les siens. » Le pape, il dit « Non, non, non, le pape est enfermé, il est interné, et le pape aussi va, euh, j'ai oublié le nom, va pas congédier, mais va, oui, j'ai oublié le nom, il viendra, pardon, excommunier, il va excommunier ex Napoléon. » posera un problème pour Napoléon, surtout pour les, pour les, les chrétiens. Euh, pour les chrétiens, euh, c'est une petite faiblesse. Et puis, et puis, du côté de la Hollande, comme vous avez le frère de Napoléon, Louis, Louis Bonaparte, qui est aussi roi de Hollande, et eh ben il ferme les yeux quand même sur la contrebande vers l'Angleterre. Ah ben oui, ah ben oui. Et là, il se fâche. Napoléon, du coup, fini, Louis, Napoléon, es, Louis Bonaparte, t'es plus, euh, plus roi de Hollande, fini. Et donc, du côté maintenant du Portugal, Napoléon pense qu'il va falloir quand même un petit coup de force, euh, donc on va envahir le Portugal. Pour envahir le Portugal, on passe par l'allié, l'Espagne, seulement on s'installe un peu trop. Et puis vous avez, vous avez la population espagnole qui n'aime qui pas cette forte présence militaire euh, française, et donc du coup on se révolte. On se révolte. Surtout, on va se révolter aussi parce que, euh, oui, on va d'abord, on se révoltera surtout parce que euh, Charles IV, le roi d'Espagne, va abdiquer, il ne supporte pas cette situation, il abdique au, euh, en faveur de son fils. Mais Napoléon en profite pour destituer le fils et, et mettre euh, Joseph Bonaparte, si je me souviens bien, ah oui, Joseph Bonaparte, à la place. Et là, la population n'accepte pas. Et c'est le fameux tresse des maillots. Donc on se révolte. Et cette révolte, ces révoltes vont être réprimées dans le sang. Avec violence, on sait que Napoléon a écrit qu'il fallait, qu fallait y aller, vraiment. Et donc du coup, l'Espagne n'est plus l'alliée. Évidemment, on va envahir Lisbonne, mais bon, le blocus ne sera pas parfait, pas du tout. Et puis, entre-temps, il pense à tout. Hein. Il, comme il faut absolument un héritier pour son empire... Et qu'il a la preuve qu'il peut avoir des garçons, eh bien, il va finalement faire en sorte que, que, que Joséphine accepte le divorce. Il mettra longtemps pour le lui dire. Où, où il aura été très hésitant. Et euh, finalement, elle va l'accepter. Elle gardera la malmaison. Elle gardera le titre de d'impératrice. Hein, gardera ça. Et elle va épouser évidemment. Elle va. Il va épouser. Pardon. Euh, Napoléon va épouser la fille, la fille de l'empereur d'Autriche. C'était euh, c'était con convenu dans le traité. Et, euh, et donc, euh, 1810, ce mariage a lieu, et en 1811, il y a un garçon qui naît. Et oui, c'est le fils de c'est le, le futur roi de Rome. Euh, et oui, parce que Napoléon en, est, en a profité, avec son, son opposition avec le pape, en a profité pour s'emparer des états du pape, évidemment. Donc du coup, le fils sera le futur roi de Rome. Mais bon on a chez nous, on a quelques traces de cette magnifique naissance, merveilleuse naissance du roi de Rome. On a des jardons, jardins, jardin de Napoléon, le jardin de Napoléon à Rambouche en l'honneur de la naissance du roi, euh, du roi de Rome en 1811. On a quelques petites euh, quelques éléments comme ça. Bref, en 1811, l'empire atteint sa plus vaste dimension. On a regardez en bleu, c'est la France. Immense et après à côté en orange, ce sont les pays qui sont sous la protection française. Vous avez l'Italie, la Toscane, une partie des États pontificaux, les États allemands qui bordent la mer du Nord. Vous avez les États vassaux, les par... Vous avez, euh, où, où il va mettre évidemment la famille, la belle famille, enfin tout, tout euh, voilà, il va, il va vraiment tisser sa toile. Vous avez le, roi, le royaume d'Espagne avec Joseph, royaume d'Italie avec Eugène de Beauharnais, qui est son fils adoptif, le fils de euh, Joséphine de Beauharnais, puisqu'il a adopté les deux enfants de Joséphine. Et euh, le royaume de Naples avec Joachim Murat, qui est le beau-frère de Napoléon, les principautés de Luc, Lucas, ou je ne sais pas comment on le prononce, de Biompino, Biompino, etc. Et puis, vous avez la confédération helvétique qui est aussi sur, sous sa protection, la confédération du Rhin, le grand duché de Varsovie. Voilà, voilà l'Empire. Il a l'impression d'avoir gagné la partie. Mais, mais, je suis depuis exil. Et oui, parce que le tsar de Russie, il en a marre, parce que figurez-vous que le blocus d'Angleterre de l'Angleterre, c'est aussi concentré sur la France. Donc c'est la France qui en profite. Et oui, c'est elle qui va fabriquer, qui va vendre. Et euh, et donc, mais le tsar, de, le tsar de Russie se rend compte que s'il gagne un, un franc, le, le, la, la France va en gagner cinq. Et là, il n'accepte pas. Et euh, Napoléon pense que bon, c'est le frère quand même, c'est celui qui l'aurait épousé si ça avait été une fille. Et donc il, il y croit encore. Il croit encore, donc il part. Il part, il va faire sa campagne de Russie à la rencontre du tsar. Et entre-temps, évidemment, il y a une bataille à Borodino, qui n'est pas décisive, mais qui fait beaucoup de morts, puis il va aller jusqu'à Moscou. Et à Moscou, il va attendre Alexandre, il va l'attendre. On lui dit, il faut retourner, il faut retourner, c'est dangereux, parce que derrière, derrière, vous avez les paysans qui ont pratiqué la politique de la terre brûlée, ils ont tout détruit derrière. Et donc, Napoléon attend, finalement, le tsar ne vient pas, mais le maire, le, le, le maire de la ville de Moscou va, va brûler Moscou. Et là, Napoléon et sa troupe sont obligés de faire marche arrière, de repasser sur leurs sur leur pas. Et, euh, et évidemment, euh, tout est détruit. Sur le... Et puis, vous avez surtout l'hiver, qui est arrivé beaucoup plus tôt. Euh, vraiment... D'ailleurs, on a une période de glaciation. Hein, euh... C'est la première étude climatique. On a une vraie période de glaciation vers 1814, 1815, etc. Et donc, euh, donc euh, on passe par euh, la Bérésina, la rivière gelée. On sait que c'est un échec. Et vous avez, et vous avez euh, les différentes puissances, surtout l'empereur, le, le, le, c'est plus l'empereur, mais l'archiduc d'Autriche, euh, le roi de Prusse, qui se disent Ah, ça y est, Napoléon est affaibli euh, et puis à l'éveil des nations, le fait, la, puce, la présence, la trop forte présence française un peu partout, le fait que la France impose sa loi, évidemment, va éveiller, exacerber les nations. Et là, on va profiter de cette faiblesse, même si Napoléon a su reconstituer une armée d'hommes valides, eh bien, on va se réunir, on va s'unir et on va constituer la, fameuse, la nouvelle, la sixième, une nouvelle coalition. C'est la fameuse bataille des nations. Entre-temps... Entre-temps, vous avez Metternich qui essaye de discuter avec Napoléon, qui essaye de lui expliquer qu'il pourrait gagner encore si jamais euh, il acceptait les différentes conditions. Mais Napoléon prend son temps pour répondre, peut-être qu'il ne répondra pas. En tous les cas, c'est fini. La bataille a lieu et c'est l'échec de Leipzig, le 16 et 19 octobre. La grande armée est taillée en pièces. Première abdication. Et Napoléon aurait pu encore euh, gagner encore, hein, euh, mais bon, non, première abdication, vous avez le congrès de Vienne qui se met en place, et puis vous avez que le traité de Chaumont, l'Autriche, la Russie, la Prusse, la Grande-Bretagne, s'engagent à ne pas négocier séparément et à continuer la lutte jusqu'à la chute de Napoléon, jusqu'à sa chute. Et on choisit, pour succéder à Napoléon, un roi. Ben oui, on retourne en arrière. C'était le but. On choisit un roi, c'est le frère de Louis, de Louis, de Louis XVI, c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII va donc entrer en France. Napoléon, euh, Napoléon se trouve à, euh, à l'île d'Elbe, euh, qu'il connaît bien. Oh, c'est son petit royaume maintenant. Mais il entend que, on se, que la population française n'est pas du tout favorable à la présence, de, enfin, retour d'un roi. Euh, bon, donc il se dit, ah, il y a peut-être quelque chose à jouer, c'est les fameux 100 jours. Et là, Chateaubriand dira l'invasion d'un pays par un seul homme. Donc il part, il quitte l'île d'Eve, et puis il va se reconstituer l'armée. Et là, vous avez la dernière coalition, la septième coalition en 1815, c'est le fameux échec de Waterloo. Là, vous avez des Belges, par exemple, qui vont participer, qui vont rentrer dans l'armée de Napoléon, puis d'autres qui vont rentrer dans l'armée de l'opposition. Mais voilà, mais bon, les populations sont mitigées, et euh, c'est la fin de la coalition, et le 22 juin 1815, Napoléon abdique. Entre-temps, entre -temps, Louis XVIII va se réfugier à Gand. Ben oui, la situation est instable. Donc, il se réfugie à Gand dans le fameux hôtel danne stein <rire> et le Congrès de Vienne, du 1er novembre 1814. Et, là, euh, et donc, neuf jours avant Waterloo, l'acte final du Congrès de Vienne va être établi neuf, de, le 9 juin 1815. L'idée, évidemment, est de redistribuer, je reviendrai là-dessus après, de redistribuer les annexions euh, de, de la France. Napoléon est à euh, Sainte-Hélène, c'est l'exil. Et là, euh, il va, il va être accompagné évidemment d'amis, euh, de, de, de compagnons d'exil. Hein. Il, il aura même une histoire d'amour, en tous les cas, il aura, oui, euh, avec l'épouse d'un de ses compagnons d'exil. Mais il va aussi dicter ses mémoires euh, à son conseiller d'état, Las Cases, qui lui va partir avant, euh, avant 1821. Il va partir avant la mort de, de Napoléon. Il devra partir. Il sera chassé de, par les Anglais, mais il partira sans le mémoire. Et donc, il va l'écrire de mémoire. Et donc, c'est cette écriture-là qui, euh, qui est peut-être enjolivée, un peu changée, qui va aussi redonner, faire revivre le, le, la mémoire de Napoléon. Mais après, on, va, on a redécouvert l'original et là, on est en train de, de l'étudier. Et donc, on va voir maintenant quel est l'impact de ces conquêtes françaises sur euh, les compacts, euh, impact culturel, politique, sociétal. Guerre napoléonienne, déjà. Bon, c'est la propagation du code civil. Les, les, les, les hommes, l'armée, l'armée pro, pro, promeut le, le, liberté et égalité. Ils sont tous imprégnés de révolution, ce sont d'anciens révolutionnaires français et donc tous, ils, vont, ils vont apporter cette, cette parole là. Ils sont fidèles de fidèles de Napoléon qui a su vraiment qu'il les caresser dans le bon sens et donc ce qu'ils vont amener dans, dans, toute leur, dans toute leur conquête vont, va aussi laisser des traces ça va aussi laisser des traces en Égypte, hein, vous verrez. Donc, euh, et puis Napoléon aura, lorsqu'il va établir le code civil, lorsqu'il va établir le code civil dans les différents territoires annexés, il, aura, il va aussi le faire traduire dans les langues des différents pays. Ça c'est intelligent quand même. Et donc il va les faire adapter. Et puis bon, on peut se poser des questions, est-ce que, est que euh, la chirurgie a fait des progrès Ben non, pas forcément, non. On aurait pu croire, il, a, il y a un médecin, un chirurgien qu'il a adoré, c'est le général Laré, le chirurgien Laré, mais mis à part ça, euh, les médecins, les chirurgiens sont, sont des, des hommes qui n'ont pas fait de formation, ou très peu, et, euh, et puis, euh, et puis à, la fin, à la fin, on ne soignait plus, c'est fini, on retardait, parce que les, les, les, les soldats, l'armée napoléonienne, est une, une, une armée qui marche, on marche, on marche, on marche, donc si on est arrêté, on, si on est freiné, rien ne va plus. Et donc vous avez même un tableau qui prouve aussi le sacrifice de, de, du général Valubert qui, qui est blessé. Et euh, on voit sur ce tableau euh, qu'un médecin vient le soigner et il dit non, « non, non, non, non, vous allez retarder l'armée, laissez-moi mourir en paix ». Et oui, et bon, j'ai un exemple luxembourgeois, Guillaume Welter. Guillaume Belter a fait partie, a été, euh, a été chirurgien aide-major de la grande armée. En fait, il venait à peine de commencer ses études de médecine. Quand il rentre dans l'armée napoléonienne, il va jusqu'à Moscou, il en revient, puis il va faire aussi la bataille des nations, Oui, il vivit. Et donc, euh, lorsqu'il revient, lorsqu revient, il a du mal, mais il va pouvoir refaire des études, il revient à un chirurgien, et puis il va terminer député du canton de Rémy. Ben oui, bon, il a de la chance Beaucoup sont morts quand même. Alors après, vous savez qu'il y avait aussi la variole, hein, qui apparemment tuait plus que la peste au XVIe siècle, figurez-vous. Et la variole, on s'était rendu compte que euh, les, les, les, les, les, les, la traite des vaches, ceux qui faisaient la traite des vaches, eh n'avaient pas cette fameuse variole, qui blessait, qui abîmait, hein, qui tuait aussi une personne, une personne malade sur cinq, hein, qui rendait aveugle. Et donc, c'est le médecin Édouard Jenner qui va découvrir la vaccine à partir du puits de la vache. Et donc, on a commencé la vaccination. On a commencé la vaccination en 1799, mais les gens, ils avaient peur. Ils avaient peur d'être transformés en vache. Déjà, comme vous dites. Oui. Et donc, du coup, Napoléon a fait vacciner son propre fils, le roi, le roi de Rome. Il l'a fait vacciner pour montrer qu'il fallait absolument se faire vacciner. Il va y avoir un, On va alors se faire vacciner un petit peu plus, mais bon, la variole n'est éradiquée qu'en 1980. Hein. Alors, le Saint-Empire, et le Saint-Empire est marqué au niveau culturel, au niveau artistique, est marqué évidemment par l'égyptomanie. Hein, et, et puis, vous avez un certain Bernard Molitor, hein, qui lui est venu avant... Juste avant la Révolution française, il est venu s'installer à Paris. Il a commencé déjà à, à s'imposer. Puis, Joséphine de Beauharnais va lui demander quelques, quelques meubles pour la malaison. Et oui, donc euh, on a un luxembourgeois. Enfin, ouais, il a certainement pris sa nationalité française. Mais bon, euh, euh, Bernard Molitor est quand même un grand nom d'origine luxembourgeoise. Ah tiens, l'Égypte, l'Égypte révélée au monde et à elle-même. Ben oui. ben oui, en fait, c'était aussi une époque très féodale. On était vraiment sous le joug d'un supérieur, d'un souverain. Et, euh, et Napoléon, avec évidemment les, les, idées, les révolutionnaires français, va, apporter, va quand même apporter les idées révolutionnaires, liberté, égalité. Tout ceci va laisser des traces. Bon, il faut aussi dire que Napoléon va devoir rendre l'Égypte, on est tout perdu, hein, rendre l'Égypte aux Anglais en 1801. Et avec l'Égypte, évidemment, c'est toutes les découvertes. Oui, la pierre de Rosette. C'est nous, quand même, notre découvert, enfin, c'est eux. Et on a donné aux Anglais. Ben oui. Et puis, bon, dans l'eau, on a aussi, oui, on a fait aussi, Napoléon Bonaparte avait créé l'Institut d'Égypte. L'Institut d'Égypte aussi. Donc, on a commencé à analyser toutes les découvertes. Et vous avez dans l'eau le frère de l'autre. Non, vous avez, non, Henri-Joseph Redouté. C'est toujours le même, qui lui, est lui peintre du musée, euh, qui est peintre et aussi qui a créé le muséum d'histoire naturelle. Il, on a tout un journalier. Hein, il a, il a écrit, il a décrit ses jours euh, en Égypte. Il a dessiné, beaucoup dessiné aussi, tout ce qu'il a découvert. C'est très intéressant euh, ce, ce qu'il a, ce qu'il a ce qu'il nous a donné. Et donc euh, il faut savoir aussi que l'expédition va marquer un tournant dans l'histoire du pays et, et le pays va entrer dans la modernité. Vous allez avoir, euh, par exemple, les, euh, Mohammed, les, les, les sultans Mohamed Ali et Ismail qui vont, euh, qui vont, réformer, qui vont réformer quand même euh, l'administration égyptienne. Alors, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout, mais en tous les cas, il va y avoir quelques réformes, quelques modernisations. Voilà le frère Pierre-Joseph Redouté, toujours né à Saint-Hubert, qui, qui est belge aujourd'hui, mais qui était luxembourgeoise, et qui, lui pour Joséphine de Beauharnais, dessiner les roses. Enfin, c'était le Raphaël des roses. Et donc, euh, voilà, il a été le peintre aussi de Marie-Antoinette. Donc, c'est aussi son, son travail. Là, vous avez ses dessins, là, c'est magnifique. Et c'est un, un vrai travail scientifique. Et puis, quelles sont les conséquences économiques du blocus euh, continental Eh bien, pas mal. En fait, en fait pour euh, la France, on a pu rattraper notre retard. On a pu rattraper notre retard en ce qui concerne l'industrie dans, dans tout ce qui est tissage, etc. L'Angleterre était très en avance, on a rattrapé notre retard. Et évidemment, bah, la, laine, euh, la laine ou la soie des Indes, etc., on a pu, la laine d'Angleterre, on n'a pas pu la voir. Il a fallu chercher cela dans les Ardennes, etc. Mais il y a, euh, il y a cette industrie-là qui va véritablement progresser. Mais on va, avoir, on va quand même subir une crise. L'Angleterre va aussi subir une petite crise, mais elle va réussir à détourner le problème. Et puis, vous avez le Portugal, le roi du Portugal qui quitte, le Portugal qui va s'installer au Brésil, le Brésil va obtenir son indépendance et donc du coup, le Brésil va travailler, va œuvrer aussi avec l'Angleterre, etc. Donc, euh, elle va en profiter. Mais on a, euh, avec ce, ce, ce, le blocus continental, on a vraiment aussi la montée du sentiment anti-français, vraiment. Ça, C'est très fort et c'est ça aussi qui va contribuer à cet éveil des nations. Alors oui, tout le monde du négoce va se développer, mais l'Angleterre en sortira super puissante. En, Belgi en Belgique, la présence, donc ça c'est l'impact chez nous, hein. euh, et, en, et en Belgique, vous avez Napoléon qui est passé par le palais de Laken, Laken qui avait été construit au 18e siècle, qui avait été détruit par les révolutionnaires français, un peu vidé, acheté par un médecin. Puis le médecin l'a abandonné parce que c'était dans un piteux état. Napoléon qui est passé cinq fois en Belgique, hein, enfin les provinces de l'actuelle Belgique, cinq fois quand même, il a dit « Oh, c'est un joli palais, on va le restaurer ». Et donc voilà, le palais de la Caine, qui est maintenant le, le palais du, du, des souverains euh, de, de Belgique. Donc euh, voilà. Et puis il est passé par Liège. Alors vous avez, euh, alors, je vous ai parlé de John Coquerell qui s'était installé à Verviers, et puis après, ils sont, vous avez le descendant, William Cochril qui est venu à Liège s'installer. Bon, on est toujours dans, la, dans, le, dans tout ce qui est tisserie, hein, tissage, ou, etc. Hein. Et la, la sidérurgie viendra juste après, en ce qui concerne les coqueryls. Euh, mais par contre, Napoléon va favoriser la construction d'une fond, fonderie, euh, de canons. Donc, toujours dans le cadre de la, donc tout ce qui est lié à l'armée et à l'armement, à l'habillage de, de l'armée, tout ceci va évidemment progresser très fortement. Et puis à Luxembourg, vous avez, regardez, une manufacture de draps. Alors à l'époque, c'était les Dutreboche euh, qui sont les seuls à avoir la capacité de, fa de, de, de fabriquer des vêtements pour l'armée napoléonienne. Donc ils vont être lancés. Et les ouvriers, ce sont les prisonniers, les soldats espagnols qui sont prisonniers. Et oui, et oui ce sont ceux-là euh, qui, euh, euh, qui vont être les ouvriers de la manufacture Dutreboche. Et puis vous avez la tannerie aussi, qui atteint son apogée, euh, et vous avez en 1811, euh, d'après une enquête française sur 120 tanneries, vous en avez 66 sur le simple territoire de l'actuel Grand-Duché. Vous voyez De l'actuel Grand-Duché. C'est énorme. C'est énorme. Donc, donc euh, on avait une petite industrie, c'était vraiment pas grand-chose. Là, ça se développe véritablement. Évidemment, la faïence ribauche. Au point, ils vont s'enrichir. Au point que c'est en 1809 qu'ils vont acheter, acheter l'abbaye la bénédic la, bénédictine de Metlar. Et oui, en 1809. Et puis vous avez la première sidérurgie luxembourgeoise. Où, euh, euh, vous avez euh, donc Alluvienne, hein, c'est plutôt le fer d'Alluvion, euh, qui est exploité et qui va aussi trouver une seconde jeunesse. C'est avant la sidérurgie que nous connaissons. Hein. Et donc voilà, elle atteint ses chiffres records de production en 1806. Donc on a trouvé quand même quelques avantages, mais toujours liés à l'armée. Et les juifs En fait, ce n'est pas Napoléon qui les fait venir, mais c'est les révolutionnaires français. Les juifs étaient chassés depuis le XVIe siècle. On ne voulait plus de juifs. Et donc les révolutionnaires français qui acceptaient toutes les religions, enfin sans les accepter évidemment, euh, tout le monde était bienvenu. On a dans la foulée des révolutionnaires français, on a, on a par exemple les Gocho manufacture qui vont être développés par la suite. Gottschow, mais juste après la période de Napoléon. Et puis vous avez Lippmann, Alors, hein, Gabriel Lippmann, notre prix Nobel de physique en 1908. C'est un siècle après, mais quand même. Hein donc voilà, les Juifs donc vont... Alors évidemment, Napoléon va aussi réorganiser. Il y a aussi toute une, toute une mise en place pour que les Juifs soient véritablement intégrés dans la population française, etc. Mais les Juifs sont partagés sur, sur la réorganisation euh, euh, mise en place par, euh, par Napoléon. Est-ce que c'est plus pour les dominer ou est-ce que c'est plus pour les intégrer On les partageait. Et puis, à Luxembourg, émergence, évidemment, avec toute cette manufacture, on ne pouvait qu'avoir une émergence d'une bourgeoisie. N'oublions pas que nous avions fermé toutes les églises et que les églises sont des propriétaires de terrains assez importants. Donc, non seulement les églises vont être transformées, Echternard, ça sera une faïencerie, mais en plus, on va redistribuer les, les, ter les territoires. Ça, c'est formidable. Donc, du coup, nous allons avoir une nouvelle bourgeoisie, d'abord commerçante, mais aussi propriétaire. Et donc, dans l'administration, puis... Dans ce, dans cette, grâce au blocus continental, comme on fait partie du commerce français, on fait partie de la France, on profite évidemment de tout ce que, tout ce que développe la France dans le cadre de ce blocus. Et il y a les expositions, les expositions aux produits de l'industrie qui vont être mises en place, qui sont l'ancêtre des de expositions universelles. Ces expositions des produits de l'industrie sont là pour justement montrer tout ce qu'on a, qu a inventé, etc. C'est une sorte d'émulation. Et nos luxembourgeois vont y aller. Et donc, du coup, on a un peu les graines qui ont été semées de ces euh, Lippmann, Thorne, Pescator, Servet, tous ces gens-là, ou Villemar, tous ces gens-là qui, euh, qui, qui, euh, qui apparaissent, qui, qui, qui, qui, qui éclotent, et qui, euh, à la fin du XIXe siècle, seront bien présents quand on aura vraiment besoin d'eux, quand le pays sera neutre et non armé. Vous avez Jonas Lippmann qui va fonder la ganterie en 1819, c'est la première industrie. Euh, Jean-Baptiste Thorne qui sera avocat libéral inscrit au barreau de Luxembourg et un des acteurs de la Révolution belge en 1830. Pescator qui lui va être un des soldats volontaires de Napoléon, il en revient. Il va, il va ouvrir la première, la première euh, euh, banque, la, la première banque Jean-Pierre Vescator, petite banque, il a une manufacture à côté. Et en 1839, quand le Luxembourg est indépendant, il part en France, à Paris. Il devient richissime, bourgeois richissime, et il se constitue une collection. Vous savez ce qui qu est devenu la collection C'est la possession de la ville. Il a, l'a, la, la il a cédé à la ville. Et puis vous avez, vous avez un certain Jean-Baptiste Servet. Alors, je ne sais pas. Celui-là était bourgmestre. De la ville de Luxembourg, c'était un architecte. Et est-ce que c'est l'ancêtre de ce Emmanuel Servet qu'on retrouvera en 1867, lorsque le pays est neutre et non armé et tout petit euh, En tous les cas, voilà les graines de ces personnalités que l'on retrouvera à la fin du 19e siècle. Bon, vous voyez, il n'y a pas eu de, de, de restauration, rien du tout. On a la fameuse porte neuve, qui était la porte des Juifs, et euh, qui a été reconstruite, puis c'est tout, dans le bon goût de l'époque. Et on a quand même cette maquette de boitards hein, qui nous permet de voir ce qu'était la forteresse à l'époque. Et puis, il y a la justice, toutes les institutions que euh, Napoléon a mises en place et que les révolutionnaires aussi avaient mises en place, et Napoléon a, a, a développées et, et euh, est parfait. Eh bien, vous avez euh, le palais de justice qui était le palais du gouverneur, hein, qui aujourd'hui est le ministère des Affaires étrangères et qui a été construit au XVIe siècle, bien Renaissance. Tout ça, et puis vous avez, euh, euh, vous avez donc le droit qui a été réformé, la justice, et puis euh, vous avez les préfets, sous-préfets, tout ça. Euh, tout ça n'est pas maintenu euh, forcément euh, à, euh, à Luxembourg, mais en Belgique, il y a quelques éléments qui sont gardés, en France évidemment, et puis vous avez des noms encore, Jean-Hermann Jean Collard, Georges Gilmar, tout ceci, c'était des gens qui faisaient partie de l'administration, euh, mais bon, ils n'avaient pas les hauts postes, mais quand même, ils étaient là. Et puis, et, puis, et puis, on s'était rendu compte, les révolutionnaires français se sont rendu compte que les prisonniers étaient dans, étaient dans des prisons terribles. Les, pri les prisons, c'était, voilà, vous avez ici la, la, la tour carrée des trois tours, toutes les tours, elles étaient des prisons, surtout la tour carrée, vous devez descendre euh, avec la corde. Alors, c'était terrible. Et là, on y a retrouvé le père de Paul Verlaine. Oui, le père de Paul Verlaine était, en, était enfermé ici. Il avait insulté Napoléon, en fait, il était tout le temps... Euh, il était tout le temps à l'ouest. Et à un moment donné, il a, il, comme il a il sait Napoléon, il a dit haut et fort. Et donc on a dit, hop, condamné pour faux en écriture et en authentique. Mais bon, pour insulte. Et puis vous avez Neumünster, qui en 1798 est une prison centrale, et après une gendarmerie. Et, en, et sous Napoléon, 1805, ce sera un orphelinat. Et puis vous avez le fer Laurent Coste, pas loin, qui explose, fermeture des portes. Et en 1815 seulement, lorsque c'est fini pour Napoléon et que les Prussiens vont s'installer, c'est un hôpital militaire. Et à cette occasion, on va construire le criminel, vous voyez, pour Neumünster. Voilà, et puis donc, la forteresse de Luxembourg est investie par les troupes essoises, en part. Et bon, le Luxembourg semble très indifférent. Le préfet Jourdan, qui était un Français d'origine, dit « le peuple est contre nous, sans cependant nous insulter ». Bon, ben oui, ok. Par contre, la Belgique, on se dispute à l'honneur de les inviter à sa table. Donc, on, la Belgique est bien contente que les, que les Français s'en aillent. On a quand même les grognards, on a quand même gardé euh, de beaux souvenirs euh, et beaucoup de vestiges. Je voulais vous parler de euh, d'Alheim. De D'Alheim, euh, vous, euh, vous avez le fameux... Euh, L'aigle, ça n'a rien à voir avec Napoléon, il y a eu confusion dans tout ça. Mais euh, il y a un territoire à Dalheim, c'est le Bourholz, euh, une petite forêt, euh, qui, euh, qui était disputée euh, par euh, les habitants de Dalheim et euh, Napoléon, Napoléon. en pleine campagne de Moscou, il signe et il donne aux habitants parce que je crois qu'il avait reçu le territoire de Bourholz. Donc, c'était à, à lui de céder ce territoire aux, aux, aux luxembourgeois, aux habitants de Dalheim. C'est donc en pleine campagne de Moscou, on voilà a le bouquin, on a les papiers, qu'il va signer euh, la cessation de, de ce territoire, de, de, de cette forêt, aux habitants de Dalheim. Et donc, du coup, on en a bien profité. Voilà. Et puis, vous avez, euh, le, le, vous avez le fameux. Euh, euh, la statue de Napoléon qui se balade un peu partout. Vous, aviez aussi, euh, vous avez aussi 32 soldats euh, de luxembourgeois qui ont eu la Légion d'honneur. On a deux, deux, deux ouvrages comme ça euh, qui, où on a toute la liste euh, des, euh, des euh, volontaires euh, des armées napoléoniennes. Alors l'impact encore dans quelques pays, en Europe et ailleurs, eh ben, l'esclavagisme, ah ben oui. Alors Saint-Domingue, Saint-Domingue, à Saint-Domingue, euh, où l'esclavagisme le, le, avait été aboli, vous avez un certain euh, Toussaint Louverture qui était président et qui avait réussi à, à, à établir l'indépendance de Saint-Domingue. Lorsque Napoléon, en 1802, établit, euh, euh, rétablit l'esclavage, c'est une, toute, une, toute une armée qu'il envoie à Saint-Domingue et, et qu'il qu il va, il va tuer de nombreuses personnes. Euh, Toussaint, l'ouverture, va être arrêté et mis en prison. Il mourra en l'espace d'une année, parce que, euh, par négligence de froid aussi dans la prison où il est. Donc euh, c'est difficile de, de se dire qu'il va être obligé par les colons euh, de devoir mettre en place, remettre en place l'esclavagisme. Il a quand même euh, fait couler beaucoup de sang. Et c'est ce qui va être vexant pour lui, c'est que l'année d'après, en 1803, en 1803 Haïti était fondée. C'est la première colonie indépendante. en 1803, Saint-Domingue devient Haïti. Et puis, bon, bah, du coup, euh, le rêve colonial, bon, Napoléon a dû être certainement euh, dérouté. C'est comme ça qu'il va vendre la Louisiane aux États-Unis. Bah oui, voilà. Il va vendre la Louis Louisiane pour quelques sous. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il avait besoin d'argent. Il y avait toutes ces coalitions, il fallait bien financer tout ça, et donc la vente de la Louisiane, qui était beaucoup plus grande que celle que nous connaissons, hein, c'était beaucoup plus vaste. Et eh bien, cette, ceci va permettre de financer les armées. L'Angleterre, on pourrait croire qu'elle déteste Napoléon. Oh ben oui, elle a quand même fait quelques quelques petites quelques dessins assez terribles. Mais les Anglais ils aiment bien Wellington, le grand victorieux de, de Waterloo à Waterloo. oui ils aimaient bien hein, Napoléon. Et ouais. Et Wellington avait toute une collection, d'ailleurs. Alors, quand on va sur la place, la place Trafalgar, la Tra Trafalgar Square, vous avez la colonne Nelson, quand on demande aux gens, alors c'est qui Nelson euh, Ben, Napoléon euh, Mandela Les gens ont oublié euh, Horatio Nelson, le grand victorieux de, de Trafalgar. Et alors, bon... Ah, il y a aussi des gens qui n'aiment pas hein, Napoléon hein, parmi les Anglais. Mais alors, il y a aussi des, euh, des, des phrases comme ça qui sont entrées dans le, dans, dans, dans le, dans le quotidien. Euh, par exemple, euh, dans le langage. Alors, le bonnie hein, Napoléon était surnommé le boni, le osseux, parce si qu'il est petit mais malingre. Enfin, à la fin, il sera un peu plus rond. Et on va dire aussi, to meet your, to meet your Waterloo. Rencontrez votre Waterloo, votre échec. Et puis alors, not tonight, Joséphine. Not tonight. Et alors aussi, euh, dans les comptines, les enfants, on menaçait les enfants en leur disant euh, que Napoléon allait venir. Ben bah oui, quand il était à Boulogne et qu'il surveillait la perfide Albion pour pouvoir l'envahir, et ben voilà, c'était en rapport avec ça. Donc euh, Napoléon va venir, attention, hein, c'est le grand père Fertou, Pour l'Espagne, l'Espagne, une mémoire contemporaine considère la période napoléonienne comme une occasion manquée. Il ne faut pas oublier que l'Espagne a, a, a tenté une révolution avant la Révolution française et qui a été réprimée dans le sang. Elle est hyper religieuse et peut-être que là, euh, on aurait pu profiter de la situation pour gagner notre indépendance. Mais c'est difficile, la situation était particulièrement difficile. Et puis, euh, mais, là, mais quand même, l'Assemblée des Cortès, convoquée en 1814, provoque un changement radical de politique s'appuyant sur le principe de la souveraineté de la nation. Donc ce qu'avaient véhiculé les révolutionnaires français, peut-être aussi Napoléon. La division des pouvoirs et la reconnaissance des droits individuels, dans le même sens que les révolutionnaires aujourd'hui. Donc tout ceci donc, euh, va aussi euh, être une, une suite de, à la suite de, de, de la présence napoléonienne. L'Amérique latine, alors vous avez Lisbonne qui perd son, croix, son roi, donc son roi part au Brésil, et euh, il va transformer la colonie, euh, installer des écoles, etc. Et en 1815, décembre 1815, était créé le royaume du Brésil. Alors pour l'Espagne, l'Espagne aussi, euh, là c'est pareil, le roi d'Espagne va partir, hein, Charles Quint va partir. Et puis on va véhiculer aussi cette. Bon, il y a une haine anti-française aussi, notamment à Cuba, mais aussi, euh, on, va aussi euh, euh, on va aussi provoquer l'indépendance des, des territoires latino-américains. On a aussi un certain Simon Bolivar, ça vous dit quelque chose Romantique personnage, mais passionné de Napoléon qui est venu en Espagne, qui est venu à Paris voir Napoléon. Et donc, euh, il va aussi, évidemment, promouvoir les, les, les, les pensées, la pensée de Napoléon. Il combat aussi pour l'émancipation des colonies américaines. Et alors, la Bolivie, nom de Bolivar, la Chili, l'Équateur, la Colombie, l'Uruguay, l'Argentine ont emprunté des larges pans du code Napoléon. Et oui, et oui, et oui les États-Unis, cet État possède des villes nommées Napoléon. Dans le Loyo, le Kentucky, l'Indiana, Michigan, Missouri, etc. Napoléon ou Bonaparte Quand même, hein Alors pour l'Allemagne, on dit, alors c'est les études d'aujourd'hui qui disent, au commencement était Napoléon. Oui, pas oui. Au départ, on était favorable, puis après, na nationalisme, etc. Mais finalement, finalement, les idées de liberté et égalité bon, étaient vraiment, euh, étaient vraiment euh, devenues incontournables. Et donc, c'est ça qui va mener à l'indépendance de l'Allemagne, à la création de l'Empire allemand à la fin du siècle. Voilà, le sentiment national en Prusse naît d'un constat, de la faillite de l'État prussien et d'une admiration pour la France et de son état de droit et de ses institutions, après Iéna. Vous voyez, c'est assez contrastant. Hein la Prusse, son affirmation par une langue commune, une histoire commune recherchée dans la période gothique. C'est à ce moment-là, c'est après Iéna qu'on va retrouver la version allemande de Mélusine. Vous savez, il connaissait Mélusine. Elle avait été traduite en allemand en 1456. Goethe va écrire l'innoieux Mélusine. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, Beethoven un exemple. À 19 ans, il découvre Napoléon, les révolutionnaires, puis Napoléon qui, général de brigade, s'illustre dans les campagnes d'Italie, puis d'Égypte et devient premier consul. Il va lui écrire la vie, de, il va décrire la vie d'un héros en symphonie. Yes Mais Napoléon crée son empire. Et donc, du coup, du coup voilà ce qu'il qu aurait dit. Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Maintenant, il va fouler aux pieds les droits humains. Il n'obéira plus qu'à ses ambitions. Aurait-il voilà ce qu'il aurait dit. Voilà. Ben oui, il n'avait peut-être pas tort. Hein. D'ailleurs, quand Napoléon abdique et qu'il décède après ses six ans, ans d'exil, Beethoven va dire Il y a 17 ans que j'ai écrit la musique qui convient à ce triste événement. Et cette musique, évidemment, il va la rebaptiser. Ce sera la symphonie Héroïka qu'il va dédier à un de ses grands euh, mécènes, c'est le prince Lopkowski, Lopkowicz. Voilà. La Pologne, reconnaissante. Ah, bah ben oui, reconnaissante, jusque dans son chant national. Voilà, elle évoque l'empereur des Français, Bonaparte. Ça, c'est une des dernières lignes du chant national. Bonaparte nous donna l'exemple comment, comment nous devons remporter les victoires. Et oui, et vous avez le fils de Marie, euh, Marie Valevska et de Napoléon, qui va lui servir Napoléon III, le neveu de Napoléon, quand il, sera, quand il établira le Second Empire en 1852. L'Italie. L'Italie. Et oui, l'Italie, il y a deux, deux facettes. Vous avez Venise, évidemment, Venise qui va détester Napoléon. Hein et puis encore, quoique, quoique, quoique, bon. Et puis, euh, mais par contre, bon, les différentes républiques, etc., les républiques, vont, euh, elles vont, on va vénérer Napoléon, c'est évident. Et, euh, et puis, et puis, mais, mais le problème est que Napoléon va voler, quand il va annexer les villes, il va aussi voler les œuvres d'art. Et là, on va commencer à plus trop aimer cela. Hein. Mais bon, le drapeau tricolore italien, on le doit à la période napoléonienne. Et oui, quand, on a, quand il y a eu les républiques, le drapeau tricolore, vert, blanc, rouge, ça date de cette époque-là. Avec, avec Napoléon, l'Italie connaît un début d'unification. La popularité de Napoléon remise en cause quand il prélève les œuvres artistiques et vous avez quand même une large courge de la population, qui, euh, donc ceux qui sont les plus pauvres, qui n'aiment pas vraiment Napoléon, pas du tout. Et puis, la construction de la mémoire, pour terminer, l'édification de sa légende, ah oui, Napoléon le communiquant, eh oui, il va d'abord dans, tout, dans tout, tous les objets construits, euh, bâtis, et inventés, et mis en place qui vont s'inspirer de l'art égyptien. Il y a le fameux N de Napoléon. Là, au milieu, vous avez le biscuit que les, la, que les frères Bosch ont, euh, ont fabriqué pour la venue de Napoléon. On a le portrait donc, de Napoléon, puis après tous les dessins, etc. Mais surtout, vous avez la Légion d'honneur. Hein cette Légion d'honneur qui va évidemment permettre aux plus sobres des, euh, de, de, de, des militaires, qui va savoir, qui va sortir du lot, va s'imposer, de le mettre en lumière. Et ça aussi, il va jouer. Et puis, et puis Napoléon qui sait magnifiquement orchestré ses, ses victoires ou semi-victoires. Hein. Vous avez Maringo, vous avez toute une série. Et là, bon. Et puis surtout, là, vous avez. Il est. Son image est associée à celle de, du grand Alexandre euh, et du grand Alexandre le Grand, évidemment, pas le tsar de Russie. Et puis, alors que bon. Il y a quand même un artiste, Paul Delaroche, de qui, qui va le représenter sur, sur la mule, parce qu'il avait peut-être une mule pour traverser les Alpes. Et encore, ce n'était pas si dangereux de traverser les Alpes. Mais bon, il savait magnifiquement enjoliver ses semi-victoires ou ses victoires ou ses pertes. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va part faire participer ses, ses soldats aux victoires. C'est lui, ah, il a écrit son premier roman, il était encore au lycée. Et donc, il va, il va raconter les différentes victoires emportées. Il va expliquer comment, la stratégie, etc. etc. Et ça, c'est le fameux bulletin de la Grande Armée. Et tout ça, évidemment, va contribuer à rehausser son image et surtout bah, à, rendre, à rendre ses volontaires plus volontaires que jamais. Et puis, vous savez très bien le mémorial de Sainte-Hélène qui va lui redorer le blason de Napoléon, va raviver la pensée de Napoléon, et surtout, surtout, le retour des cendres, enfin, des ossements de Napoléon en 1840. Et pourtant, c'est un roi, c'est le roi Louis XVIII des Français, et qui, après 1830, la Révolution Fran... révolte française, encore une fois, et la Seconde République, va établir le roi des Français. On n'ose pas revenir en renarrière, on n'ose pas. Stockholm, royaume. Et donc, 1840, pour faire plaisir à la population, il fait revenir les ossements et l'Angleterre est favorable, évidemment. Et là, vous avez toute l'imagerie autour de Napoléon qui va se développer. Et alors, le Congrès de Vienne, le Congrès de Vienne, va refondre, redécouper re l'Europe. Et sous différents principes, il y a, euh, a d'abord, l'Angleterre veut absolument que la France soit isolée. Et donc à partir de ce moment-là, le duché de Luxembourg doit de nouveau faire rempart entre la France et la Prusse. Alors, les Pays-Bas sont réunis, les Pays-Bas sont réunis de nouveau, la Belgique, la Belgique les provinces de l'actuelle Belgique, vont être associés de nouveau, annexés à la Hollande. C'est carrément un pays, mais les Belges ne sont pas du tout favorables. Et euh, la province de Liège aussi va participer. La Luxembourg redevient une forteresse de premier ordre. Con le congrès de Vienne va, euh, va provoquer le second démembrement du duché de Luxembourg. C'est la partie germanique qui va être cédée à la Prusse. Mais la Prusse n'est pas tout à fait satisfaite elle va créer la Confédération Germanique qui va renaître sur les cendres de la Confédération des Rhin qu'avait créée Napoléon. C'est une bonne idée. Hop, on va créer la Confédération Germanique. Et voilà. Et donc, le Luxembourg est invité à faire partie de la Confédération Germanique. Et donc, on va placer une garnison prussienne dans la forteresse de Luxembourg, aux ordres des Prussiens, évidemment. Et comme on est propriété personnelle du roi, des Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange-Nassau, eh bien, le roi des Pays-Bas va devoir nous représenter à la Confédération germanique. Un roi ne présente pas un duché, vous êtes d'accord Un grand duché à la rigueur, donc du coup, on va être rehaussé en tant que grand duché. Et voilà. Et vous savez, l'histoire, c'est que Guillaume Ier d'Orange-Nassau ne considérera pas le, pays, le Luxembourg comme un pays, il va plutôt en profiter, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, on va terminer pas sur... Joséphine de Beauharnais, et qui est l'ancêtre du grand-duc Henri et du roi Philippe de Belgique. Comment Par son fils, Joseph, euh, pas Joseph, euh, Eugène, Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais va épouser Augusta Amélie de Bavière. C'est un brillant jeune homme, hein, brillant jeune homme, que euh, Napoléon va donc adopter. Hein, Ils étaient tout jeunes, adolescents à l'époque. Et euh, euh, la fille aînée d'Eugène et d'Augusta, et elle s'appelle Joséphine Maximilienne Eugénie Napoléon, va épouser Oscar Ier, prince de Suède. Et c'est son arrière-petite-fille, la princesse Astrid, qui va épouser Léopold III de Belgique. Et leur fille, c'est Joséphine Charlotte, qui va épouser le prince Jean. Et donc, ce sont les parents du grand-duc Henri. Voilà, petite anecdote encore. Et oui, c'est la première un froid véritablement persistant, hein, nous avons le Danube qui est gelé. En 1821, vous avez la première enquête sur le changement climatique. Première enquête en, en tous les cas en France. L'année 1819 finit avec un grand froid mémorable, les pommes de terre gèlent dans les caves, etc. C'est etc. dramatique, une vraie crise, crise économique après, euh, après le congrès de Vienne, c'est assez terrible. Et voilà, je vous remercie infiniment.